Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, septième épisode de la saison, oh. <rire> avec un placement central qui a un petit peu changé, mais un changement qui est absolument normal parce qu'on est dans une configuration exceptionnelle liée oh au même. fait que j'ai un invi invité d'exception euh, aujourd'hui je vais revenir dessus dans un instant, je suis très content d'être avec vous pour ce septième épisode, vous êtes déjà très en forme dans le chat, ça fait, ça fait extrêmement plaisir les amis, je profite de ce début d'émission pour vous vous rappeler euh, le calendrier d'invités de novembre Bon, on en profite. Hein. La semaine prochaine, j'aurai le, le frérot de euh, Captain Roshi. Voilà, le mmh. premier artiste oh, de cette wow. lourde. Oh. Ouais, énervé. Dans deux oh. semaines, j'aurai Seb. Dans trois semaines, et j'ai checké un truc, je devais avoir PFUT, mais PFUT, ça se fera plus tard, je pense. Dans trois semaines, c'est ma centième émission. Vous êtes les 97e. Wouh okay. On peut faire du bruit <rire> <pour ça. rire> Bientôt l'instant, quand même C'est moi donc, donc, dans trois semaines, la centième émission, il y aura une spéciale. Et euh, du coup, le 30 novembre, fin du mois, j'aurai Magla, la streameuse, vous connaissez. Donc, ce sera à nouveau très, très cool. Donc, je vous remercie de suivre, ce sera énervé. Mais bon, Alors, on parle de l'avenir maintenant. Il est temps de se concentrer sur le présent aujourd'hui. J'ai des amis que j'aime bien sont très polis, qui ont beaucoup d'énergie, les frères, chez Camino TV, comment allez-vous les gars Merci Zach pour l'invitation au BG Merci de ouf, merci. Ça fait longtemps que je devais faire ça, donc. Ouais, c'est lourd. C'est lourd. Vous avez vu, on a déployé le setup. vous êtes quatre franchement pense qu'on est 4. Il quatre cassé 5 sièges pour que ce soit... Vraiment bien se planter Vraiment, tu vois la config ici et la config quand t'es venu dans notre live. C'est pas Les moyens non plus. Tu vas revenir, c'est mieux C'est mieux d'ailleurs. C'est bien... Non, mais ça fait très plaisir de... Vous recevoir, c'est vrai que tu l'as dit, on devait se le faire depuis un moment, il y a ouais. un an, etc. Puis au final, c'est vrai que c'est mieux de le faire en vrai. Ouais, fort, fort. Et surtout, là, pour le coup, je suis encore plus content de vous avoir sur ma chaîne, tu vois. C'est une fierté. Genre, j'ai l'impression de vous recevoir dans ma maison. Je pense ça encore plus plaisir en vrai. Énervé. Du toi, coup, tout ce carré. qui est sur les étagères c'est quoi C'est au décor <rire> <rire> ah, C'est au décor, c'est au décor Bon je me permets, petite question etc avant qu'on qu commence tranquillement Vous allez bien en ce moment tout roule Ça va je hein, tout roule, nickel ouais. C'est la rentrée ouais. mais la rentrée fait, c'est fini là en vrai C'est les vacances pour les étudiants ouais, là. Ouais, bon ouais, les euh, vacances... <rire> euh... En vrai fait, j'ai encore l'impression que c'est la rentrée moi ouais, Moi aussi ouais. On est dans le dans le show là donc. comment ça se fait que début novembre vous avez une, une impression de rentrer comme ça. Pas. Bah... On n'a pas relâché la pédale encore peut-être On est peut-être un peu tout le temps en rentrée nous, on va arrêter. C'est ça. On se lève tous les jours à la même heure. Ouais. On fait tout le temps les mêmes trucs, j'avoue c'est la rentrée. Ah, ah, ouais, c'est ouais, la ouais, première ouais. rentrée où ce ouais. monde part pas en vacances en plus. Ah, mais ça peut ouais. <rire> c'est ce qu'on disait, <rire> ce qu disait tout à l'heure c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce qu'on disait tout à l'heure bah c'est super et bah du coup euh, les gars euh, je vous explique pour euh, le live je me permets ils sont venus à 6 ils sont quatre en live ouais. et en fait tout le long du live au besoin selon les questions ils se permettront de switcher il y en a deux autres qui sont là bas euh, dans la régie donc si vous voyez des petits allers-retours mmh. des frérots qui passent derrière moi et d'autres qui arrivent c'est tout à fait normal euh, donc euh, du coup si je commence à poser une question et qu'ils disent ah bah tiens là je pense que peut-être euh, le frérot dans la régie peut y répondre mieux et bah il pourra y avoir des switches c'est SmackDown, voilà c'est <rire> <c 'est ça, rire> <la> WWE, <rire> Team, ça tape, tape, let's go. <rire> Voilà, ça se tape la main à l'entrée du studio et après ça fait le switch, il n'y a pas de problème. Donc je me permets de vous, euh, de vous euh, pardon, prévenir en doux début d'émission et on va démarrer gentiment. Et là là c'est l'émission où on doit raconter des anecdotes tout ça Alors c'est une émission et où ouais, en fait on va parler euh, de plein de trucs, on va parler euh, de vous, on va parler de l'histoire, la genèse de Camino. Mmh. on va parler de la vie de Camino. j'ai analysé tout ça, j'ai okay, regardé des vidéos YouTube que vous avez faites. J'ai regardé un live cette semaine, c'est pas le même truc. Là. Non, c'est pas du tout le même, <rire> même, non, pas du tout le même Moi, truc. Moi, je pensais qu'on allait produire des camions. <rire> non Le live que j'ai regardé, il bizarre et je te l'assure à dire que je vais pas en participer. C'est par pas Radio Street. C'est pas là <rire> c'est bon, c'est bon. C'est bon. un live qui vous est dédié. Est... Donc, du coup, on va parler de la GS de Camino, de vous, euh, du média, de la vie de celui-ci, de votre avis sur des sujets d'actualité, etc. Donc, c'est très très cool. J'ai également été sollicité des gens qui ont travaillé avec vous pour poser des questions. Ouais, euh, ouais, non, mais j'ai bien ah ouais, travaillé. Okay, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on fait. C'est bon. ouais. je... je... nous, on fait ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais du coup, c'est assez cool que vous vous prêtiez à... Ce jeu. Je vous remercie, donc vous allez répondre chacun à votre tour. Je vais vous demander d'où venez-vous, qui êtes-vous et quels ont été vos parcours scolaires. Oh et en on... un... individuel. En okay. euh, qui veut y aller en premier Vas-y, on fait Pierre... Non, bah non, est trop là. <rire> qui veut y aller Bon, allez, on a bien un qui se mouille. Allez, euh, Monroe. Qui je suis Monroe, je suis. Instagram, Twitter, la musique, mon nom je suis. Monroe, je suis. Euh, ouais, non, Monroe. Euh, voilà. Hein. En vrai, non. Euh, Qui es-tu D'où viens-tu T'es né où Tu es né où D'où est-ce est que tu viens Et, euh, Argenteuil représente. Allez, ça suffit. Argenteuil. J'ai je... euh, grandi une partie, une partie de ma vie à argenteuil. Ensuite, ouais. j'ai déménagé à Nanterre. D'accord. Euh, mon parcours scolaire. Euh, de base, c'était de l'électrotechnique. Hein. D'accord. Et pas du tout euh, en rapport à ce que je fais maintenant. Mmh. Euh, après, j'ai fait un bac-pro audiovisuel. D'accord. Et en vrai, j'étais intéressé par la mode. Donc, euh, j'ai fait une mana, mise à niveau, on a réappliqué. Voilà, je me suis mmh. renseigné un peu sur les différents cœurs de métier euh, du design. Ouais, j'ai un ami, il a fait ça aussi après le bac. Ouais, exactement. Après, j'ai vu le prix des, <rire> du, du, du, du niveau au dessus qui était dix mille euros l'année. Du coup, j'ai dit non, je suis parti chez H&M. D'accord. Où j'ai bossé pendant plusieurs années. Quel rayon En région? parallèle avec... Quel hein, rayon Non, t'inquiète. Et en Quel parallèle avec... <rire> <rire> <rire> ouais, rayon, accessoires et lingerie. Et du coup, en <rire> <parallèle>, euh... <rire> Et, et en parallèle il y avait bien sûr Camino qui, qui se construisait ouais. et au bout d'un moment j'ai pu lâcher complètement H&M focus 100% sur sur Camino d'accord et voilà et aujourd'hui euh, j'ai en partie le stylisme euh, et voilà tous les produits qu'on poste aussi sur sur sur le sur, le, bah, sur les réseaux non mais c'est bien parce que au final genre bah t'as bien réatterri sur tes pieds etc mais c'est quand même un peu triste que t'aies pas pu continuer tes études pour une simple prérogative d'argent parce que les écoles privées on le sait sont genre putain de chères de c'est cher c'est cher de vous bah après euh, en vrai, vrai aujourd'hui aussi est-ce que tu serais là aujourd'hui si tu avais pu poursuivre tes études En vrai je pense, euh, dans tous les cas j'aurais fini ici. D'une manière ou d'une autre ouais, d'une manière ou d'une autre, mais j'aurais pu avoir une expérience ou des connaissances un peu, un peu plus poussées, tu vois. Comprends. Mais ouais, en vrai, c'est le problème de, de beaucoup, de, beaucoup de, de jeunes de quartier, on va dire, où genre, quand à un moment où il faut payer les études, surtout dans le privé, c'est soit tes parents ils ont fait des économies et tu vas pouvoir, voilà, ils vont pouvoir te donner la chance, soit il faut travailler, mettre de côté, etc. Et, en vrai, j'avais pas envie de perdre tout ce temps-là, tu vois. Ça s'entend, ça s'entend. C'est à mon tour. C'est à mon bon tour. Euh... Merci. Alors, Cosmo, Alors... il, de... il a plein de vies. Hein. Non, si. ça va. Cosmo, Et... je suis né dans le 78, Poissy. Ok, <rire> un peu loin. J'ai vécu toute ma vie dans le 78. Non, en vrai, c'est pas très loin. Ça suffit. Ça c'est les gens du 7-7 qui disent ça en général, t'habites Lyon. Au niveau des études, j'ai fait, après le collège, j'ai fait un BEP industrie graphique. D'accord. Et après, j'ai fait un bac pro impression numérique. Ça a consisté en quoi Vraie question, c'est même pas pour venir. Euh, industrie graphique, ça regroupait tout ce qui est Photoshop, euh, Illustrator, euh, un peu de graphisme, tu okay. vois, euh, dans la publicité un peu. Ça t'a servi un peu après Ça m'a servi un peu, ouais, en vrai ça me sert encore aujourd'hui. D'accord. Euh, et impression numérique, euh, bah c'est de l'impression, en vrai, dans des, avec des grosses machines, tout ça. Et euh, ça me sert plus vraiment, puisque je travaille plus dans l'impression. Et euh, ouais, du coup, je, je n'ai pas passé le bac, j'ai arrêté euh, trois mois avant le bac. Ou un mois, je sais plus exactement. Pourquoi c'était plus trop ton truc En fait, trop... la, le système scolaire, là, il ne m'allait plus. Okay. Euh, je me sentais pas bien, tout ça. Euh, du coup, je suis, je suis parti un jour, j'étais voir le directeur, j'ai dit j'arrête les cours. <rire> j'arrête les cours, tout ça. Donc j'ai arrêté, j'ai fait plein de petits boulots entre temps. Qu'est-ce qu'il y a J'ai rien, rien, hein. rien dit. A ouais, dit. Non, coups, non je rien dit. Il a rien dit. Non, c'est lui. Là, il parce qu'il regarde en rigolant. Je sais que quand j'ai commencé job, c'est là où je recroise que c'est mon vrai. Ouais, <rire> ça, ouais, ouais. Vas-y, vas-y, on ouais, écoute. J'ai fait plein de petits jobs de manutention, tout ça, plein de trucs pas intéressants. J'ai commencé en fait quand je suis sorti du lycée, je suis parti faire de l'impression numérique. c'est Cool. Euh, j'étais en CDD donc ça n'a pas duré euh, mon contrat il s'est arrêté et après ça j'ai fait plein de petits boulots j'étais bossé à Peugeot à la chaîne euh, je fais des déménagements avec mon daron okay. des trucs comme ça et après euh, après on est parti en voyage avec Sean c'est un peu un condensé hein, mais on est parti en voyage avec Sean à New York ouais. au moment où on s'est recapté parce que ce qu'il faut savoir c'est ce qu'on qu se connaissait depuis le collège on ne traînait pas vraiment ensemble au collège mais on avait des ennemis en commun avec qui moi je traînais et lui il traînait. D'accord. Et après, plus tard, on s'est revus, on s'est recroisés et là on a commencé à traîner ensemble. Et en fin de compte, on est parti à New York euh, deux semaines. À quelle occasion euh, En fait, moi j'aime beaucoup voyager. D'accord. Et, euh, et New York, c'était une ville de, euh, que j'avais grave envie de faire et j'étais parti euh, l'année d'avant, j'étais parti trois mois. Ok. Euh, à la base, je voulais m'installer carrément là-bas. Je voulais euh... avoir ta vibe new-yorkaise. Ouais, je voulais essayer d'affaire un an là-bas, taffer là-bas, essayer d'un peu... Et on voit ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe, et en fin de compte, je suis arrivé... Et... Pendant une semaine, je me suis dit, vas-y, je vais aller chercher. Et au bout d'une semaine, c'était terminé. J'ai rencontré des gens et à partir de là, c'était les vacances. Donc, je <rire> <j 'ai> pas <rire> continué. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, en vrai, je ne vais pas vivre là-bas parce que je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué la vie là-bas ouais. en faisant mes connaissances et tout ça. Je voyais les gens, ils enchaînaient des deux boulots, tout ça. C'était dur, les loyers, les chers et tout ça. Donc, je suis un peu redescendu. Je me suis dit, vas-y, je vais y aller juste en vacances. Et l'année d'après, du coup, je, je, je recommençais à traîner avec Shen et avec Elsie qui est en régie. Et, euh, et je leur ai dit, vas-y, il euh, faut qu'on retourne à New York, tout ça, et ils m'ont suivi. Tu, tu les as chauffés Ah, je les ai chauffés, de toute façon, ils étaient trop chauds, et du coup, on est là, allé là-bas, et c'est à partir de là que Sean, on a commencé à parler, et il a commencé à me parler de Camino. Et, euh, et après, pas longtemps après, une fois qu'on est revenu, etc., ça s'est plus ou moins concrétisé. Et, euh, et du coup, ouais, à partir de là, j'ai commencé à bosser avec Camino, en faisant, en continuant des boulots jusqu'à tant que il n'y ait plus besoin de bosser et que ça paye vraiment tu j'aime bien, bien la façon dont vous mettez les préludes de comment ça s'est fait parce qu'après on va, on va revenir dessus mais j'aime beaucoup, beaucoup, merci pour ton parcours le frérot, vraiment. Jeune. Euh, moi. moi aussi 78, je suis né à Poissy, hôpital de Poissy, après j'ai vécu à Chanteloup jusqu'à jusqu'à mes 12 ans, ouais. quand j'ai eu 12 ans j'ai déménagé à Carrière-sous-Poissy c'est là où j'ai rencontré Kusmo, j'étais dans le même collège que Kusmo, et Kusmo, il faisait partie des famous tu vois. Ah ouais vraiment <rire> Ça veut dire qu'il voulait pas traîner avec ah ouais Parce que je suis arrivé en troisième t'as vu quand t'arrives dans un collège, et que tu viens pas forcément de ce collège, les gens ils te mettent un peu... Tu peux avoir un peu d'attention au début Tu peux avoir un peu d'attention vu que t'es le, le nouveau, tout ouais. ça tu vois, donc c'était un peu ça. Mais c'était le nouveau il était qu'un et moi aussi j'étais qu'un genre on s'habillait large tout ça, c'est à dire... Euh... Mais t'étais pas nouveau. Ouais, moi <rire> <rire> ouais, j'étais pas nouveau. j'étais pas nouveau. déjà, je suis petit. J'étais encore plus petit à l'époque. Et en vrai, il a grave cliqué avec un, un frère à moi qui s'appelle Nike. Ok. Et c'est avec lui qu'il est parti aux States la première année, tu vois. D'accord. En vrai, moi, quand je déménagé déménager à la Carrière, Naïk et Dimitri, c'est deux mecs qui m'ont grave pris sous sous leur aile. En vrai, ça veut dire euh, même si j'étais plus petit que eux, ils me prenaient tout le temps pour aller en soirée, pour sortir, pour jouer au basket tout le temps, tu vois. C'était bien ça. Ouais, c'était ouf. Et du coup, on a, on a construit une relation forte comme des frères, un, un peu comme là, mes frères-là. Et après, fait, je me suis fait virer de mon collège, mais je travaillais bien. J'ai fait, fait tendance... virer pourquoi, si je peux me permettre L'anecdote est noire un peu, mais... Non, en vrai, en non, vrai... On... Tu t'as pas envie Il n'y a non, pas de je soucis, peux, moi, je suis, je suis à et ben, y En vrai, on m'a dit un truc raciste en cours fort, mmh. et j'ai regardé le prof, bon, j'ai dit ouais, « wesh, bizarre, non ?» Il a rien dit, je suis retourné, je me suis retourné, j'ai parlé avec... Avec l'autre, on s'est embrouillé. On je parlait. me suis fait virer, tu vois. parler hein. <rire> Non, on s'est embrouillé. On c'est <rire> comme ça. Je me suis fait virer, mais vas-y, pas fier, hein. c'était tuba. Hein. Ouais. Parce que maman était triste fort alors que j'avais des bonnes notes, je travaillais mmh. bien, c'était nul, tu vois. Du coup, j'ai changé de collège, parti à Saint-Germain-en-Laye. Euh, c'était cool. Après, j'étais au lycée. J'ai fait un enfin, premier lycée, je me suis refait virer. Et c'était tuba et j'ai arrêté les cours avant le bac. J'ai fait McDo, jardinier genre c'était nul. En plus je me souviens d'une scène, genre j'étais, moi j'aimais trop les vêtements. Ouais. Et genre un jour quand j'étais jardinier, je suis rentré à la gare de Poissy. Et en fait il y avait tous mes gars avec qui j'étais au collège, lycée, tout ça, ils étaient à la gare. Et moi j'étais sale frère, j'étais que mes habits, ouais, avec de la du terre, vert, hein, le bleu, bleu de travail. Frère, euh. je te jure. Jusqu'à j'ai marché le pont de Poissy à pied. Je me suis dit non cette vie c'est pas bon frère. Du coup après j'ai continué un peu, j'ai passé une équivalence bac. Je suis retourné, la... c'était à la fac de Nanterre. Ouais. J'ai Là je recommençais à traîner avec Elsie, Mike, un mec qui s'appelle Anthony, Cosmo. et voilà après je suis parti aux States avec Cosmo. et quand on était là-bas je lui expliquais Camino de ça. Moi je voulais être prof à la base et en vrai après on a drop on a drop et on a fait Camino. Et je me permets parce que du coup histoire de situer, t'as quel âge moi je suis un 90, c'est-à-dire que je suis plus petit que... 98. 98, mon gros 91. 91, ok, vous avez à peu près... Non, on a le même âge à peu près. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et en vrai, après ce voyage-là, on, on s'est rencontrés tous en soi. Tu vois. Let's go, exactement. <rire> en parlant exactement. Ah ouais, bon tour. A euh, ton moi, tour de passer à la casserole. Mesdames et messieurs, moi c'est Pi. Euh, J'ai été au collège, je n'ai pas eu mon brevet. Alors voilà, tout simplement. Après, j'étais au lycée quand même. On a, on a forcé les bails. J'étais au lycée. Au lycée, j'ai eu mon bac STG. Moi aussi, j'ai pas eu mon brevet. Ouais, on est ensemble. Arrêtez. Ah, je l'ai pas, pas eu, eu mon brevet. C'est le mec qui vous va. Vale. <rire> moi, je l'ai eu. <rire> Mais j'ai pas eu le bac. C'est bon, c'est bon, c'est bon, le bac, ça passe. J'ai eu le bac, j'ai eu, eu, eu, eu le bac. Chacun, ouais, chacun tout tout va, Alors que c'est Tuba, c'est mieux de la Ouais, ouais j'ai eu le bac, mais finalement ça m'a pas servi. En parallèle de ça, j'avais plein de, plein d'objectifs, plein de rêves. Ouais. Euh, J'étais à l'université. Parce que j'aimais bien aussi le sport et l'université, pour moi, c'était qu'un rire dans ma tête. Oh, l'université, comme dans les films, comme dans Buffy. Ah, ouais, dit, <rire> je vais je aller à l'université, faire du sport, euh, gagner de l'argent. Parce qu'en parallèle de ça, j'ai commencé à travailler au Subway, sans doute artiste. <rire> <rire> <Comme en haut. rire> Sauf que l'université c'était éclaté au sol simplement C'était éclaté au sol Genre la coup. fac c'était pas du tout la vision que tu te non, faisais pas du post-bac Pas du tout, pas du tout C'était vraiment nul De C'est vrai que de base je voulais faire euh, un BTS communication en alternance ouais. J'avais trouvé le BTS mais zéro non. Enfin, Il n'y a aucune entreprise qui voulait me récupérer ah. Du coup j'ai été à l'université, l'université non c'était nul euh, Je travaille au Subway Et du coup je me dis ouais non l'université c'est nul Attends, attends Donc, Ah qui je fait, je fait, je fait de la, poutre, couper, la La régie, <rire> vous C'est ça que je me demandais That's <laughs> Ah, ouais, un live musique Je croyais que c'était la table qui grinçait. ou en bas, C'est bizarre. Mais C'est un live qualitatif parce que là, ce qui se passe, c'est n'importe quoi. On entend des coups de flé. C'est n'importe quoi. C'est super C'est à 18h, c'est pas le récouche. C'est fort. Bah Dites-leur de bifort moins fort. qu'elle Poka de la régie d'ailleurs. Pas de soucis. Il peut continuer. Ouais, du coup, en parler. Je, je capte que gagner de l'argent, c'est bien. Okay. Parce qu'il n'y avait pas trop d'argent à la maison. Du coup, je disais, ah, j'ai focus Subway ». Du coup, je focus Subway. J'en ai fait deux en même temps pour gagner plus d'argent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais à, à, à l'époque, ça me semblait être une bonne idée. Ouais. Du coup, j'ai charbonné, charbonné. Euh... Et j'allais en soirée. J'avais de l'argent. J'allais en soirée, j'allais en concert, etc. Et à un moment, je soirée à Nanterre avec mes gars de ce euh, Julien Dadou, Gorille, on va à une soirée à Nanterre. Ouais. Et justement, à cette soirée-là, je rencontre Shane et Monroe. Et on s'entend bien direct. Tu vois. Non, on a... là, moi T'es pas là, t'es pas là. C'est le capitaine qui pas là. Non, il était sûrement invité, il a pas voulu venir. En vrai. Faut que pas. Putain, il m'avait pas invité. C'est sûr Je suis sûr, vous avez dit de venir, vous êtes pas venu. Il sûr, c'est le poste là. Il s'est pas sortir de carré. C'était trop. C'est quoi, c'est le retour qui t'a. Non, non, c'est véhiculé Hein T'étais véhiculé Ouais, j'étais véhiculé, mais. Des fois, j'avais pas envie de bouger. Non, mais ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, ça peut s'entendre. Euh, ouais bon. du coup je les rencontre en soirée, ça se passe bien, on garde contact, euh, ouais. moi en parallèle je me blesse, on joue au basket dehors, du coup je peux plus trop euh, aller au taf. Les croiser. Ouais. C'est plus, plus à cheville, hein. j'ai une cheville très fragile. Et en parallèle il y a Monroe qui me parle du, justement de ce qu'ils sont en train de faire avec Shane, et Shane, il essaie de me reach pendant, euh, pendant un moment mais on n'arrivait jamais à, à, se capter, ouais. à se capter. Et Monroe me dit ouais tel jour, il y a, y a tel événement, vas-y viens. J'ai été, il n'y avait pas Shane mais on m'a présenté Camino ce jour-là. tu vois. Et euh, ensuite, il y a eu un autre euh, meeting, mais c'était des soirées finalement. Une autre soirée où on était tous ensemble. On m'a vraiment parlé concrètement du, du projet. Ouais. J'ai dit « Yala, je suis chaud de ouf je suis chaud Et de !» Et il n'a pas raconté un pan de son histoire qui est Vine. J'attendais Non, excusez-moi, j'ai oublié Il y a une carrière de Il était connu avant Camino. Tu étais déjà quelqu'un étais déjà non, Vine, Anis, tout ça, Yago, c'était dar Vine, c'était stylé, on faisait des petites à vidéos marrantes. Quand tu parles de ça, j'ai l'image du truc avec le dentifrice. Là. Ouais, ouais c'est mon classique. J'ai <rire> un classique. <rire> <rire> <rire> Ou en fait, le Vine, c'est moi qui me lève le matin, je vais pour me brosser les dents. Sauf qu'au lieu de mettre du dentifrice, je mets du savon. Je brosse les dents. Après, il y a la caméra sur moi, j'ai la bouche remplie de mousse. Et je fais ah, remplie. <rire> <rire> ça, ça coupe Le tout en 6 <rire> secondes. En vrai, c'était d'art, c'est dar Ouais, Vine, c'est vrai, j'oublie Vine. J'aime bien. Il a pas parlé de rap, lui c'est vrai ça. Ah, aussi, on, a on a dit, de ah, on, a ça, dit, on ça, se ça. présente ouais. rapidement. présentation, tranquille, j'aime bien. c'est cool, c'est cool, j'aime bien. Vous êtes très passionné de vêtements, streetwear, tout ça. Ouais, ouais, ouais, J'ai ouais, utilisé ouais. le langage de vieux, de culture urbaine et compagnie. <rire> vraiment de vieux C'est quelque chose qui remonte à votre jeunesse ou vous êtes déjà, vous êtes devenu comme ça un peu avec le temps Jeunesse, hein. franchement, Alors, ouais, jeunesse. Au-delà d'avoir eu l'influence des clips, j'avoue que moi, mes parents m'ont aidé dans ça à dire ils ont... Je pense qu'ils aimaient les sap ils aimaient bien aussi essayer de me trouver des trucs stylés, toi. du coup moi j'aimais ah, C'est bien ça ouais, J'ai rarement entendu quelqu'un qui disait « ouais mes parents ils faisaient vraiment attention à ce que je sois bien habillé » Ah ouais Mais ouais, ouais. Moi c'est ma tante as ta Don, tu t'attends Non, mais Daron, laisse tomber frérot. Ouais ouais, non, laisse tomber frérot. Non, on peut dire la vérité, c'était pas bon. Moi, moi avec ma Daron, c'était le catalogue La Redoute hein. Ouais, mais il y avait des bons trucs, il y avait des bons trucs d'art. Moi, c'était c'était le catalogue La Redoute, sauf que c'est pas moi qui choisissais. Moi, forcément, j'ai pas vu gros. Moi, j'en voudrais ce que je voulais. Ouais, mais est-ce que t'avais avais ce que tu ce que tu pas touré ici aussi toi. Voilà, pas du temps, ouais. Hein ta mère, c'est sûr, elle t'habillait ouais, bien. Ouais, non, ma mère, elle m'a trop bientôt. Merci les refs. Ah. Merci pour Mais non, non moi, mes darons, non, mais ma tante, elle me chopait de temps en temps. Je faisais des après-midi avec elle et elle, elle m'achetait des vrais bails. J'ai des photos où j'ai des vrais, vrais vêtements. vraiment On des vrais bails. On verra ça bientôt. Ouais, t'inquiète. Et pour répondre à ta question, moi, c'est musique, le rap et mes un Vu que c'est eux qui me faisaient découvrir un peu les bails. Euh, franchement moi j'ai été inspiré fort euh, par mes incouilles Et c'est eux qui m'ont fait kiffer euh, okay. le délire Sap etc Mais c'est beaucoup la musique en vérité Il y en a beaucoup tu vois qui peuvent avoir ce délire Sap Mais qui peut venir un peu avec le temps Tu vois peut-être un peu plus tard Même limite dès qu'ils commencent à faire leur premier argent ouais, tu vois, ouais, qu ouais, ouais, à... ouais. Parce que sinon avant il y en a beaucoup qui ont... soit pas le choix Soit ils s'y intéressent même pas tu vois ouais. Mais en vrai avant juste on regardait hein. ça. Après dès qu'on a commencé à acheter ouais. là, Parce, ouais, Parce, Parce qu'on n'avait pas le genre le budget pour acheter les Sap ah, Mais franchement moi je kiffais aller au marché gros Le marché de sèvran il y avait Marché de Champagne, c'est incroyable. Y avait, les faux la Lacoste faisaient des pièces. <rire> <rire> les Ensomption John, il y avait Marché de poisson ouais, aussi. C'est ça, bon, bon. ouais. ah, gros, y a Moi, il y avait les faux survêtres Lacoste. Franchement, je ne savais pas ouais. <rire> bien. Avec double ah, couleur. Ah, moi, non, su, maintenant, tu assumes ah, maintenant Moi, j'ai toujours assumé, frérot. J'allais au collège avec. Il n'y avait personne qui parlait, frérot. Moi, je me dévoquais. <rire> Moi je veux dédicacer Joël parce que Joël, dans toutes les émissions avec lui, il m'a toujours parlé du marché de Choisy-le-Roi. <rire> il m'a dit, les... ouais, dit, marché de Choisy-le-Roi, 3 euros, t'as 5 caleçons. La euh... ah, <rire> débrouillardie, c'est ouais, ça, oui. c'est ça. Ouais. Franchement les marchés c'est ça quand t'es... Ah, oui. En plus si t'aimes le style, avec euh, très peu tu peux faire des vrais Moi pareil, ma mère m'habillait de ouf quand j'étais petit. Et après c'est mon grand frère qui m'a fait écouter de la musique de fou et les mecs qui me faisaient écouter s'habillaient bien. C'était ding. Et mon frère il s'habillait qu'un riz, c'était. C'était beau à voir. Et moi je kiffais et j'essaie de reproduire avec ses sapes. C'était une dinguerie. Non, j'aime bien entendre l'influence de... un peu comprendre de ce que ça vient Je suis envie parler de mon zinc c'est parce que moi, je ah, m'habillais qu'un riz. Et enfin, il y a eu la peur, je m'habillais qu'un riz avant mon coup et de la peur je m'habillais qu'un riz après mon zincou. Il a changé quoi <rire> J'étais encore plus matrixé, gros. Parce que lui, il baissait son fut jusqu'au genou. Oh ouais, non, temps, non oh, il, il a ouais. des est des gros. Non, ça, mais dépend <rire> <les> potes, <rire> ça dépend <rire> les choses. Mais gros, euh, euh, pantalon baissé, Clarks, gros, il était carré, gros. Et franchement, Simmer, euh, Fleece, on est ensemble. Ouais, franchement, une je une je même... vois exactement quoi tu veux parler, parce qu'au collège, moi aussi, j'avais des potes à moi, et je te jure qu'il y avait des potes à moi, ils étaient pareils, tu sais, derrière SAP, mais très américains, etc. Et c'était pareil, tu sais, que c'était vraiment pantalon baissé jusqu'aux cuisses et tout, gros. C'était. Et gros, Timberland, c'était exceptionnellement euh, dur. Hein. Tu vois, tu parles souvent, du fait que je mettais des survêtes genre Lacoste, tout ça, en mode qu'un ouais. Mais en fait, il y a une raison à ça. C'est parce que moi, je kiffais trop le délire qu'un sauf que mes un coup, ils s'habillaient en mode un peu Normal. banlieue ouais. franc tu vois mm -hmm. et moi je volais les affaires de mes un coup ils étaient plus grands Forcément ils étaient plus grands et donc les... Les... Les... les vêtements étaient plus grands donc je portais souvent moi ouais. Et okay, les le le survêt, en... Ouais bien ça rendait bien. Mais, mais vraiment la musique, les clips, tout ça frère ah, Je voyais tout qui et tout Gros j'avais les... le Wu-Tang, Man tout ça là Je voyais quand tu me dis les trucs baissés à mort Genre Metonman Man et Redman frère c'est les spécialistes de ça Dans Oai Gros, il y a un moment, il a un jean, frérot. Je, je sais même pas s'il si a eu une pente, tu vois, frérot, c'est trop. Plus R&B, moi, moi c'était plus R&B. Ouais. Nelly, Didi, ah, Usher, tout ça, là, les tenues, là, T'as porté, porté le pansement J'ai sûrement porté le ouais. pinceau. J'ai sûre que ouais. t'as porté le pansement Non, parce que <rire> pense je m'en souviens pas, là, mais c'est sûr. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il y en a un dans le chat qui a dit un truc intéressant. Il a dit Go se faire une vidéo outfit au marché. On nous, mal, ouais, ouais. Voilà. Ah, de facile, de facile Tu <rire> as une, une de vidéo save comme ça, avec un petit budget au schéma, il y a peut-être moyen d'envoyer des... C'est sûr, frère Des ouais. Du coup, j'ai regardé... Tu avec nous si oh, tu veux. Voilà, c'est notre c'est Est-ce que j'ai déjà refusé un truc que vous m'avez proposé non. Franchement. Non. J'ai toujours dit oui. Franchement. <rire> <moi je vais. rire> Attention. <Et> après, après, <rire> tu pas faire bloc, tu pas si... <rire> y a pas de problème. Il y a pas de problème. Du coup, pour préparer cette émission, j'ai regardé euh, la vidéo que vous aviez fait avec Chris euh, d'Iconic de moi, 2019 il y a deux ouais, ans. Il n'y a pas Chris. Ouais. Gros big up. Moi, j'adore ces contenus. Chris. Je kiffe. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ce gars, la vibe qui transfère et tout. J'aime beaucoup. Du coup, en regardant ça, si je dis pas de bêtises, Shunt t'es un peu le créateur du média celui qui a eu euh, l'idée quelle a été un peu la genèse de, de, de ce média et ça a été quoi l'idée qui a motivé sa création euh, moi j'ai dit je voulais être prof à la base mmh. et de de base on faisait même en même temps qu'on créait du contenu on faisait des ateliers dans les collèges ouais. et on apprenait aux petits à faire euh, genre ah euh, ouais à, en vrai à gérer la web identité ah ouais en gros faire la différence entre le comportement que tu peux avoir avec tes potes le comportement que tu peux avoir avec ta daronne et le comportement que tu vas avoir sur le web tu vois et en vrai il faut gérer les informations que tu peux donner à ces... aux différentes entités tu vois tu vas pas dire les mêmes choses à ta daronne, à ton pote et à Logique. Et sur le web tu vois et en vrai on a les petits avaient grave tendance, à les petits et moi y compris en vrai <rire> à genre mettre un peu toutes les informations sur le net tu vois et du coup il y avait un de nos ateliers c'était de leur expliquer comment ils pouvaient gérer ça on apprenait aussi à faire genre de de l'analyse de médias, ça veut dire montrer genre euh, deux vidéos qui traitent du même sujet, et leur montrer comment genre on pouvait genre t'influencer mm -hmm. à penser genre d'une certaine manière en regardant cette vidéo ouais, d'un côté, ouais, ouais. côté comme de l'autre, Et le dernier atelier c'était non il y avait euh, as, euh, as... comment s'appelle création musicale assistée par ordi. Et le dernier c'était euh... C'était ouais codage En gros euh, création de site web en HTML. Mais c'est a intérêt je sais pas du tout que vous avez fait ça. Ouais si. On a fait court-métrage ah aussi. court-métrage Après le truc du court Les derniers trucs qu'on a fait, qu'on a Et c'était il y a 5 ans ça Ça c'était non, il y a plus de 5 ans. Il y, y a plus. Ouais, il y a plus, ouais, de, ouais. 5 y a plus mmh. de 5 ans, c'était il y a plus de 5 ans. Et vas-y, tu sais quoi Question improvisée, est-ce qu'il y a déjà un des jeunes que vous avez eu qui a fait quelque chose derrière et qui est venu vous dire c'était grâce à vous Peut-être que non, mais je pose la question franchement après je sais pas s'ils communiquent dessus, mais en vrai en vrai, il y, y a des petits qui qui font des trucs et en vrai quand on les voit, ça nous fait un bail. Il, hein il y en a, ouais, mais il y en a, ouais, ouais, ouais. Il y ouais. ouais hein et sur ça, je t'ai dit, je avais pas trop. On <rire> et donc du coup, bah, ça a été quoi un peu la genèse du média C'est quoi l'idée qui a motivé la création de Camino, de se dire bah tiens, on a envie de faire quelque chose, de parler un petit peu de notre passion, de se réunir ensemble ouais. et tout, de le faire à notre manière C'est quoi, c'est quoi l'idée derrière En vrai, la première partie, c'était de juste créer un espace où tu pouvais parler des trucs que tu kiffais, tu vois. D'accord et genre d'apprendre des trucs aux gens en même temps et en vrai moi j'avoue que quand je regardais la télé je trouvais les contenus c'était tuba et quand je regardais YouTube il y avait des contenus cool mais pas forcément sur ce que moi je kiffais tu vois c'est à dire bah genre les baskets genre la la, la musique la façon la dont c'était traité ça, ouais. à ce moment là sur YouTube et tout ça te plaisait pas bah bon, en vrai moi je parlais pas en fait moi j'aime pas j'aime ai... pas trop les médias d'accord ça veut dire je quand les trucs sont formatés tout ça je trouve ça bizarre moi j'ai besoin d'un espace où tu vois, là par exemple, depuis tout à l'heure, on discute. J'ai pas l'impression d'être dans un interview. C'est-à-dire, moi je oh, kiffe. Et quand je vais regarder un contenu, bah, en vrai, c'est ces contenus-là que je vais regarder. En vrai, tu vois. Il y a aussi un autre truc, c'était de, de voir quelque chose aussi en français. Ouais. En vrai, oui, il y a aussi, beaucoup. Enfin, hein. ce qu'on kiffe, il y a beaucoup. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. En anglais Dé ouais. Déjà. Euh, ouais, en anglais, euh, déjà à l'ancienne, il y avait quand même euh, ce délire un peu plus mode là-bas, même euh, sur la sneakers et tout ça. Ouais. Et en vrai, en France, on n'avait rien du tout qui parlait de ça, tu vois. Donc. Euh, il y avait aussi ce truc d'avoir un média. Oui, oui, oui. oui. D'avoir quelque chose en français, <rire> tu vois, qu'on parle. <rire> Pourquoi pour il s'est fait dire. Ah, le média, <rire> si un, un, si un média, on ne sait pas si on est vraiment un média ou pas. ou pas, tu vois. Moi, je dis qu'on est un média. Ouais. Mais eux, ils ne sont pas d'accord. Ah, moi, je sais pas. C'est bizarre. Pourquoi non, on remplit les cases de médias, je pense qu'on est, est quoi quoi pas... C'est quoi les cases frérot hein a... Ça suffit ah si, Toi si, tu non, nous vois comme les, un les média Les gars, les gars, on peut prendre quelques petites <rire> minutes. <médias> pour n'y <rire> a pas de problème. Moi j'ai envie de savoir si toi tu nous vois comme un média. Moi c'est simple, de la manière dont vous communiquez, de la manière dont vous opérez, etc. Je pense que vous êtes un média. Okay. Mais, okay. mais je respecte que vous êtes pas d'accord. Okay. Mais c'est-à-dire que pour moi, la... en fait, le... en gros pour moi un média c'est pas nécessairement à l'écrit, c'est pas nécessairement... Formel Ouais c'est pas nécessairement formel, etc. Ça peut avoir une ligne édito et vous avez la vôtre qu'on retrouve très peu ailleurs tu vois, et la manière de vous communiquer sur les offres, sur vos posts insta, sur les concepts vidéo que vous faites etc, les choses que vous suivez et notamment, notamment un truc bête qui pour moi vous met aussi dans la catégorie média, c'est que vous parlez beaucoup d'actualité aussi ouais. et de l'actualité du secteur que vous suivez. Et à mon sens, traiter de l'actualité du secteur que vous suivez et à poser vos avis selon votre ligne édito, c'est ce qui fait pour moi de vous un média. Okay. Okay. Okay. Moi j'ai l'impression qu'au bar, les mecs qui sont au bar, ils traitent l'actualité et pareil, ils regardent BFM et après ils vont au bar. Et non, pas et pas ils parlent de l'actu et ils disent des dingueries. Et pour moi, ça, c'est pas un média. Non, ça, ça s'entend. Mais c'est différent. J'ai l'impression que nous, on fait ça avec des caméras. Ok. Ouais, c'est des discussions de. En fait, les discussions que tu as entre potes. De toute façon, les gens, ils ont souvent cette impression quand ils regardent le média, ils se disent Wesh, ouais, mais ils vivent de ça, eux. Genre, parce que c'est bizarre. Mais en vrai, pour moi, notre contenu, c'est ça. C'est plus euh, des mecs qui échangent. Et en vrai, si demain, toi, tu viens dans l'équipe Camino, on va parler des trucs que toi t'aimes bien ouais, parce bien que ça sûr. va rajouter un nouveau truc bien et sûr. on le sent dès qu'il y a quelqu'un qui arrive il y a des nouveaux sujets qu'on va plus traiter etc. C'est oh. pour ça que l'étiquette média je sais pas En vrai c'est vraiment ça parce que en ce moment ils aiment trop faire quoi Genre on commence à discuter attendez attendez allume la caméra tout ça mes frères on est en train de discuter normal <rire> viens, on discute un peu non vas-y on va le parler en live tout ça donc en vrai c'est vraiment le... Quand on allume la caméra, c'est juste la continuité de la ouais, discussion qu'on a eue ouais, avant. Je je ça. Donc, euh, si ça reste ouais. aussi naturel, c'est bien aussi. tu vois. Ouais, de fou, de fou. Au début, c'était un peu compli compliqué. Moi, j'avoue au début que c'était un petit peu compliqué <rire> pour moi de passer à la caméra ah, et de m'exprimer. T'aimais pas Il bah, y avait toujours ce truc de la caméra qui est en train de te filmer. Et en fait, plus le temps il passe, c'est... Tu et... sens plus plus je calcule plus ce truc là tu vois. C'est que vraiment 97ème émission, on a trois caméras ici, je ne les vois même plus. <rire> voilà. Ouais ouais, ouais. Je sais qu'on est filmé tu vois mais je... C'est chez je... toi en vrai. Ouais c'est ça, mmh. c'est ça. Et donc du coup à quel moment, genre vous vous êtes posé, tu vois, à partir de ce que tu viens de dire, et vous vous êtes dit ok, on va traiter comme ça, on va plutôt être YouTube, c'est la première vidéo ça va être ça. Ça a fonctionné comment C'est <rire> de la réflexion je pense. Hein. Ouais ouais. À parce qu'avant de, so de sortir notre première vidéo, on en a tourné plein, ça a entraîné ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais, pour pouvoir être opérationnel on le jour de la sortie. Écoutant, en, vrai de que... <rire> ouais. en vrai, de base, ce qu'il faut dire, c'est qu'on voulait faire une télévision et ouais. que ça tourne 24 sur 24. Ah oui, ah, là vraiment très tu ambitieux. C'était ouais. très ambitieux. On s'est rendu compte que c'était compliqué ambitieux. à faire et ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait déjà des formats qui avaient été écrits, ouais. donc on avait plusieurs formats. Et on s'est entraîné à tourner ces formats. Donc, euh, puis, Monroe a présenté, elle aussi, aussi euh, ouais. a présenté les formats. Ça, on a fait plusieurs trainings pendant plusieurs mois. Et après, on a commencé à tourner des trucs. Et et vous, sans rien sortir. Et vous avez investi, en tout cas ça, vous avez acheté des caméras, des micros, des trucs au début. Le bon coin, le bon coin, Franchement, au début, c'était ça. <rire> ça. C'était genre, euh, en vrai, c'était nos affaires. C'était nos affaires. Et dès qu'on arrivait à faire un peu d'argent, bah, on rachetait du matos, on rachetait des trucs. le délire. En, en vrai, c'est ça. Et ouais. on a stocké beaucoup, beaucoup de contenu, vraiment beaucoup de ouais, contenu. Trop de trucs qui sont jamais sortis. Ouais, trop de trucs, en vrai, la majorité n'est pas aussi. sortie, en vrai. Ouais, bah ouais. Peut-être maintenant, on commence à rattraper, mais en émission pile YouTube... Euh il y, en a, il y en a plein ouais. qui ne sont pas sortis, tu vois, la majorité. Des, il y avait des bons trucs, en vérité. Ouais, il y avait des bons, ouais, trucs, il y avait mais... Des bons sujets, mais on est, techniquement, on était, moins... on, on, on, était bon. on était moins bon On était moins bon On moins que maintenant. Ouais. Moi, moi, je suis partisan quand tu, fais du... quand tu veux faire du contenu, etc. Moi, c'est quelque chose que je répète souvent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais... et je retrouve dans ce que vous dites. Mais en gros, moi, je pense que quand tu veux te lancer, ça ne sert à rien de vouloir lancer un truc parfait. vaut mieux lancer un truc qui... Et un minimum abouti, bien sûr, je te dis pas de lancer de la merde, mais de lancer un truc qui est un minimum abouti mais améliorable avec le temps. Pourquoi Parce que si ton truc s'améliore et après derrière prend le fil et commence à fonctionner, personne se rappellera de tes premières et au moins tu ne te seras pas paralysé à ne pas te lancer. Et pour moi, il y a des choses que tu ne peux remarquer et que tu ne peux voir qu'en t'étant lancé. Tu ne peux pas tout anticiper avant oh de hop. voir ce que ça va donner, ben avant de voir la réaction des gens, avant <rire> de voir les trucs. Donc Pour moi, c'est très important de le faire une première fois. Et le fait que vous me dites qu'il y a plein de trucs que vous avez ouais. fait et que vous n'avez pas lancé. Je suis sûr qu'avec le temps, vous vous êtes dit putain, ça, ça en vrai En vrai, il y, y, y avait un peu de ça. Y avait, on ne voulait pas arriver de manière bancale. Hmm. Donc du coup, c'est peut être ce qui a fait qu'on a mis du temps. Ben sûr à avoir confiance en ce qu'on faisait et quand on s'est dit vas-y là c'est bon, on a balancé tu vois. En vrai il y a trop de gens aussi qui nous ont fait confiance autour, que ce soit en vrai par exemple qui nous ont fait confiance ou qui attendaient, sans dans nos sort. familles tout ça sans, sans que rien de sorte, tu peux pas arriver à sortir une vidéo c'est tuba. Ouais je suis d'accord. Ah, ça veut dire faut un... là, là si on regarde la première vidéo d'ailleurs on va faire ça en live dans pas longtemps mais si on regarde les premiers contenus, ouais. bah on était assez fiers pour pouvoir aller dire à la ouais. dernière regarde maman t'a donné le salon ouais. Bah, regarde ce qu'on a fait tu vois, et vas-y elle peut être fière, ouais. tu vois, il fallait ce petit minimum là mais sans ça, j'avoue c'est bizarre quand oh. tu... Pendant je sais pas combien de temps on, on sortait app, on n'allait pas en reçoit, on... on était dans notre coin à travailler tout ça Et nos familles elles nous voyaient genre entre guillemets pas gagner d'argent, ou pas gagner d'argent après gagner très peu d'argent Ouais. Et, et elle comprenait pas, tu vois. Parce Inves que c'est pas Tu investir pas pavre, du mais... temps sur un ça, truc tu vois qui a pas l'air ouais. d'aboutir. Hein euh, en plus, euh... tu nous vois pas. Ça veut dire que tu peux avoir l'impression qu'en vrai, de vrai, on t'a ouais. ouais. Tu vois J'avoue, moi j'étais chez Madaron. Euh, <rire> je vivais encore chez Madaron. Ça veut dire elle me voyait pas souvent. Mais en même temps, je ramenais, je ramenais pas d'argent. Elle ouais. <rire> ouais. okay, disait le rapport. Je vois pas mon fils, il part ouais, toute la journée. Mais ah il y a pas de tuyau. chelou, tu vois. Pendant un moment, elle me voyait trop souvent. J'étais trop sur Call of. Et d'un coup, d'un seul, tu vois, je, elle me voit plus. Mais ouais, en même temps, il n'y a pas de, tu vois, de résultats concrets, en vérité. Ça, Donc, okay. euh, ouais. Après, ils ont quand même toujours été là. En vrai, j'étais chez elle, nourri, logé, bien. Non, c mais c'est bien. C'est ce qui a permis aussi que que je prenne ce risque. Uh -huh. Aujourd'hui, euh, à sont fiers euh, de, mmh. de fond. Tant mieux. n'est hein toujours pas venu au bureau. <rire> Avant qu'on enchaîne un peu sur vos premiers contenus, etc., vous, vous êtes, enfin, comment est-ce que derrière vous avez constitué un peu l'équipe et commencé à travailler entre vous Vous vous êtes checké sur vos compétences, selon simplement le fait que vous vous aimez bien C'était quoi le, le bail vrai, Non, en vrai, il y, bon, y, a, y, a, y, a de... y a beaucoup de contenus qui ont été créés en fonction des trucs qu'on aime bien, tu vois. Mmh. Genre, on avait quand même un délire sur... Euh... Sur les vêtements, sur les baskets ouais, qui étaient poussés avec euh, En vrai, avec eux. J'aime bien qu'ils montrent <rires> ça. C'est la vidéo que j'ai vue, c'est la une <rires> la de vos toutes vidéos. C'est peut-être la deuxième en vrai. Je crois que c'est la deuxième ou troisième. Yeah, C'était Noggins, ancien présentateur de l'SDN. Exactement, on est rap passionné de sport et en particulier de foot. Les plans de contexte. Mais en vrai, tu rentres chez toi, tu montes ça à ta daronne ça parle d'un ouais. sujet, il y a l'info qui arrive, ouais, tout ça. c'est la, la télé, elle peut être que fière. <rire> on ouais, filme, on est devant le parc. Ouais, de ouf. De toute façon, c'était notre spécialité, Faut savoir pas que... être invité, <rire> filmer devant. À cette époque-là, on avait des gros appareils Canon et ouais. on avait des perches pour le son, tout ah, ça. Ouais, ah, c'était une euh... galère, frérot. Ah, comparé ah oui, à aujourd'hui. Oui. Euh, non, on avait quand même essayé de mettre les moyens, vraiment. Mais quand on regarde aujourd'hui le matos qu'on a et ce qu'on avait à l'époque, frérot, moi, ça me... Moi, j'ai mis trop la débrouille, là. Non, c'était d'art qui... la débrouille. Plus non, est que dark. ça, gros. Et encore aujourd'hui, ah, il hein, ouais. y a plein de trucs sur lesquels on fait de la débrouille. Je, je kiffe. Je de fou. <rire> et, et donc, du coup, l'équipe, c'est à quel moment vous avez dit, bah tiens, lui peut-être pour le son Ou alors, mm. tiens, c'est qui qui va faire quoi Lui peut-être au Twitter Lui peut-être à l'idée vidéo mm. Peut-être lui filme C'est quoi le. Nous, on ne réfléchissait pas sur. Euh, on on réfléchissait pas sur qui va faire quoi. On réfléchissait à, ouais, toi t'aimes ça Venez, on parle de ça. Mm. Toi t'aimes ça Venez, on parle de ça. Okay. Et en vrai, moi aussi j'aime ça. Toi aussi, vas-y, on y va, on fait ouais. ça, on présente ça. En vrai, c'était plus ça. Et après, pour la partie on a tout ça, en vrai, on était là, et que, que ce mot, tout ça. <rire> en, en vrai, il y a, y a quand même des spécificités par personne. Ouais. Genre, Monroe, c'est quelqu'un qui est grave dans la mode, tout ouais. ça. Ouais, ouais. Donc, c'était logique qu'il fasse quelque chose par rapport à ça. Ouais. Moi, on va parler du rap, du coup, je faisais du rap avant. D'accord. Let's go. Et euh, c'était pareil, j'étais dans la débrouillardise à mort. Je faisais tout moi-même, j'ai acheté tout le matos. Genre Ordi, tout ça pour enregistrer, j'ai commencé à faire mes instrus parce que j'avais pas d'argent pour payer des gars pour faire des instrus pour moi. Ensuite, je me suis dit je veux faire des clips, mais j'avais pas assez d'argent pour payer un gars pour qu'il me fasse des clips. Okay. Je me suis dit c'est mieux, j'investis dans un appareil et je, et fait je commence à ouais. filmer. tu vois ah, Et donc, du coup, j'ai commencé à filmer. Donc, forcément, c'était un peu logique que je sois dans le délire vidéo donc en gros là maintenant je m'occupe de la partie vidéo prod. de Camino mm -hmm. prod responsable prod, prod. Et, euh... et ouais du coup euh... puis ouais Vine tu vois Entertainment <rire> ouais. tout ça Genre présentateur de <rire> folie, c caméra, tu vois, mais... c'est un peu sa spécificité. Elsie en mode euh, plus pro, le j'ai envie de dire, no le aussi. De la, la, la minute qui, qui, ouais, qui, est ouais, bien, euh, ouais. Un peu journaliste, tu vois, qui va chercher les infos un peu partout, tout ça. Donc, traiter euh, des euh, sujets, ouais. C'était un peu aussi ce truc-là. Et puis Sean qui chapote un peu tout le truc et qui organise un peu le, le délire et qui aide aussi chaque partie. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que genre chaque spécificité, Sean, il a contrôle. Ouais. C'est un peu le maître du jeu, tu vois. Ouais, je vois. Donc voilà. Non, ah, c'est du jeu, c'est grave comme. Euh, c'est ouais, T'as euh, ouais. dit, je suis meilleur c'est ça que toi. C'est parce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit. <rire> Et moi, j'ai une anecdote sur ça en rapide. Je vais jamais l'oublier. Parce que j'avais un coup, Malik, dès le cas c'est un Malik, je fais des bisous. Nous, on, on aimait bien regarder les vidéos YouTube, etc. Et genre, euh, moi, je m'étais déjà essayé au montage parce qu'il y avait un jeu, j'ai oublié le nom du jeu, où tu pouvais reproduire un, des films, en fait. D'accord. Tu allais récupérer des scènes, tu filmais, tu montais, etc. C'est-à-dire, un jour, j'ai eu l'occasion de faire un montage. Oh, bon, je sais plus quoi avec Chenet. Et ils se me dit, ouais, oh, non, t'inquiète, gros, ça va aller. <rire> Occupe-toi occupe des postes, tu fais des postes, ah, ouais, t'inquiète des postes, mais le montage, non. Du coup, non, je regarde, regarde, regarde c'est ça ah, ah, ah, J'aime ai, la prod. Hein. Ah ouais. <rire> j'aime la prod, j'aime la prod. Vous êtes distingué en allant directement sur le terrain et en investissant sur du YouTube, etc. Au contraire du modèle à l'époque qui était encore la référence, à savoir le site internet. C'était la référence principale des médias il y a quelques années. Pourquoi ce choix J'ai pas vraiment le choix. Je <rire> dirais plus proche des gens en vrai. Ouais. Je crois que les réseaux, c'est plus proche que ouais, fort. site internet. Tu vois, plus proche de votre mentalité, de votre façon de, de vouloir communiquer, peut-être Ouais, en vrai, même ouais, de la commune. C'est-à-dire que la commune, elle comment tu peux répondre aux commentaires tout de suite. Et que sur un site internet, je sais pas, c'est un peu moins personnel, tu vois. C'est froid. Ouais, c'est plus une vitrine, un peu, tu vois. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est l'axe principal, tu vois. Il ouais, ouais, y, y, une... bon. y a une partie aussi, il faut aller là où les gens ils sont. Ouais, si ouais, tu bah fais bah... un site et tu cries et personne ne <rire> voit le site. Ah ouais. Compliqué. Ouais, super. Et en ouais, vrai, vrai ouais. les gens, ils sont sur Insta toute la day, ouais. sur Twitter toute la day. Tout à l'heure, t'as dit qu'on était focus YouTube. Mmh. Des fois, est tribut, en tout cas. Ouais. Des fois, j'ai l'impression qu'on est focus Insta. Des fois, j'ai l'impression qu'on est focus Twitter. C'est trop bizarre. Mmh, mmh. mmh. C'est bizarre. Et sur vos premières vidéos, le choix un peu d'aller sur du terrain, des trucs comme ça. Par exemple, chez Chris, vous disiez euh, que par exemple à l'époque, ça se faisait pas encore d'aller directement au rafles, aux événements sur Paris, là où vous croisiez les gens. Genre, t'avais dit une phrase que je crois c'est toi qui l'as dit, Sean, et La phrase est intéressante. T'as dit ouais, une basket, ça parle pas. Par contre, les gens qui vont l'acheter, ils ah ouais. <rire> ouais, ça ça. <rire> <trouvé> parlent. <rire> c'était quoi un peu ce choix de se dire bah tiens, on va aller rencontrer les gens qui vont au drop, les gens qui s'y intéressent, qu'est-ce qu'ils ont à dire, machin. Non c'était quoi l'idée moi je trouve le milieu de la basket, il est un peu mystifié tu vois, genre euh, les mecs qui collectionnent des baskets ils passent pour des teubés un peu, mmh. si tu regardes un peu même dans les conversations les mecs qui achètent au recel on dit ah t'es un pigeon, mmh. les mecs qui trucent mais en vrai ce qui est intéressant c'est pas forcément le prix auquel t'as acheté c'est vas-y pourquoi, pourquoi t'as acheté, tu quel est ton lien avec ce produit tout ça. C'est comme ça qu'on a fait l'émission LSDLV, on allait chez des collectionneurs et on leur demandait c'est comment vas-y raconte nous le lien et ils disaient ah j'ai acheté ça parce que ma mère j'ai acheté ça parce que quand j'étais petit etc etc c'était grave intéressant. Et après, quand on a, on a vu qu'il y avait des événements physiques auxquels on pouvait aller, on a été sur le terrain. Parce qu'en vrai, à Paname, il y a tout qui se passe. C'est un truc de ouf. En province, il n'y a rien, mon ref. Et les marques, ouais. elles n'ont pas compris qu'il qu y a du... En fait, ce qui parle aux marques, c'est que l'argent. Ouais. Et en vrai, elles n'ont pas compris qu'il y avait du bif faire dans les autres villes. Ouais. Et en vrai, comme nous, on trouvait que c'était Tubor, on mettait sur YouTube. Comme ça, tout le monde voit. Et en vrai, ça devenait ça devenait un peu un rendez-vous, tu vois, le délire, ouais, il sure. y a les drops suprêmes, tout le monde vient, tout le monde voit le soir, tout ça, c'était trop cool, tu y a, vois. Il y, y a un délire aussi de se placer du côté consommateur, mmh. après nous ouais. on est des consommateurs, on consomme les produits, on kiffe les produits, et vas-y, les marques elles sont beaucoup mises en avant, mais ouais. les gens qui achètent, pas forcément, donc d'aller les voir, de pouvoir discuter avec eux, de savoir chacun, ouais, toi, pourquoi tu achètes ça, pourquoi tu kiffes ça, c'est trop intéressant, et puis, il y a ce délire de créer aussi un rendez-vous avec les gens, et et kiffer tu vois es... souvent c'était de... un délire où genre t'as des files d'attente et t'attends dehors pour un produit euh... genre de pouvoir aller discuter avec ces gens et de montrer en vrai les gens qui sont dans la mode ils kiffent, euh... kiffent se montrer un petit peu tu vois ouais. et d'aller les filmer tu vois et... au bout d'un moment ils s'habillaient bien parce bah qu'ils oui. savaient qu'on débarquait bah et, oui. et tu vois et ça faisait des street style tout, tout lourd, ça c'était c'était un bête de délire tu vois puis euh... même d'une certaine manière, euh... ouais voilà ouais, les trucs suprêmes. Wesh euh... <rires> <rire> ouais, je le ah, bras C'est quoi ce bras là Quand je vous disais avoir moi balais, ah ouais. Ta était serré frérot. Non Ah non mais Je suis désolé t'étais balèze Ah t'étais balais. T'étais balais. Sur cette vidéo on avait acheté un délire ça s'appelait un osmo. Au début je filmais des grosses caméras comme ça après on a trouvé ça. J'étais comme je marchais au milieu de tout le monde c'était dard. Stabiliser tout ça. Il voulaient plus jamais toucher une caméra. Ils permet de filmer des trucs en intérieur. Non, t'inquiète, ça c'est bon, j'ai pas besoin de C'est n'importe quoi. Et à quel moment ça a pris un peu ces vidéos, etc. Parce que, en quelque sorte, ce qui est assez bien en faisant ça, tu sais, au rafle et tout, aux événements, c'est qu'en filmant des gens, bah, eux, à un moment, ils vont aller voir, tu vois, le fait vrai, de quand qu ils sont ouf. passés. Et peut-être même le partager à leur poche. Ah, tiens, regarde, tu était aujourd'hui, machin. C'est à quel moment que ça a pris les premières vidéos Vous, vous dites putain, pas mal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de synchro, on a commencé avec l'SDLV, du coup j'étais ouais. très niche. Ouais on allait faire les sorties suprêmes. C'était aussi niche, mais les deux niches se rejoignaient, tu vois. Du coup, il mmh. y a eu ce, cet environnement-là. Plus en parallèle, on commençait à s'exprimer sur le réseau. Surtout Twitter, il me semble. Ouais. Où on parlait des sorties de vêtements, ouais. on, parlait, on relayait des sorties ouais, de vêtements, super. du coup... Une autre niche, il y a aussi ça, le, le sneaker toi. event où on était présents C'est vrai, gros. Et surtout le premier où on a parlé, on est <rire> parti dans un sneaker event pour ouais. parler de la chaîne. Ouais. Il y avait zéro vidéo en ligne. Sortie, ouais. On n'existait pas encore. Le goal, c'était C'était d'avoir mis abonnés en un jour sur Facebook. Voilà, C'était ouais. <rire> notre but. <rire> gros, on a eu une passe incroyable de Ben. Ouais. Qui de Ben, ben, ben Koshi. Koshi. Il nous a fait une passe. En gros, on, on était parti filmer un LSDLV avec un mec de Ben qui s'appelle. Wesh, wesh. Oh. Let's go, let's go, let's go, remplacement d'approche. Go, go, il y a, quel... <rire> a quelqu'un qui a envie de venir là. Il y a quelqu'un qui a... fait le remplacement quand vous voulez. Il y a pas de problème. On Je est. Le... Je vais le laisser la place. Non. Il n'y a pas, pas de souci. Je... Je finis juste sur la passe. Ouais, vas -y, vas -y. Elle... Euh... On avait fait un LS avec un pote de Ben qui s'appelle Nono. D'accord. Un gars sûr. Ouais. Et en vrai, il nous expliquait ouais, nous on organise le sneaker event tout ça. Nous, on était parti à un premier sneaker event qui était au quartier général. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça là, mon... euh, On avait oublié d'allumer le micro, je m'en rappelle. On avait oublié d'allumer le micro, et... Euh... Ah ouais, ah ouais mon mis c'est lunettes de soleil. Premier, ça premier de changement, amis les amis. Frère, frère, tenez, ouais. passez ah ouais. derrière moi, vous pouvez... Oh, ici, on. Ah ouais, on est bien ici. <rire> ah, il température <fait> tempérée, tout ça. Viens t'installer, mon ami. Allez, viens donc, viens donc. Premier changement, premier changement de la journée, il n'y a pas de souci. Je cette anecdote. Vas-y, tu peux finir. J'étais en train de parler de, ouais, de Ben, et en vrai, il nous a... on avait éteint ces événements, on avait oublié d'allumer le micro, tout ça, et après on lui a dit, eh, on a une émission, enfin, il connaissait l'émission LSDLV, on lui a dit, on aimerait bien la présenter au sneaker Event, mmh. c'est comment pour avoir un espace, tu vois. Ouais. Et il nous a dit, eh vas-y, moi, je ne prends pas votre argent, venez, c'est ça veut dire on était à l'endroit en France où il y a le plus de mecs qui kiffent le basket, frère. Moi, je me souviendrai toujours de cette passe, frère. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et ça veut dire, on était là, on faisait comme les rabatteurs à château d'eau pour les coiffeurs. On allait voir les gars, on disait, émission, le collectionneur de basket, On avait des t-shirts Camino Télévision. C'est Télévision, Télévision, Et en un jour, on a eu 1000 abonnés sur Facebook. On a réussi. Et vous en avez ressenti l'impact Franchement, on a ressenti l'impact, frère. Parce que c'était le seul endroit où tu pouvais Parler au aux mecs qui aiment les baskets. C'était ouais, une dinguerie, ouais. dingue, gros. Et déjà, l'événement, c'était une dinguerie. Shadow Taben pour avoir créé ça, frérot. C'est une dinguerie, gros. Et, et après, sur YouTube, euh, j'avoue que les Drops Suprêmes, ça nous a beaucoup aidé aussi. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, ce qu'il faut savoir, c'était que le, le shop, il venait d'ouvrir à Paris. Ouais. Et euh, c'était quand même un événement. Et quand on y allait le matin, il y avait, frère, il y avait je sais pas combien de personnes ah. qui y allaient, tu vois. Et du coup, à force de nous voir et. En vrai, c'était un rendez-vous où on était là tous les jeudis. Actuel. On était avec eux, tu vois. Vraiment... Et en plus, on était vraiment avec eux. Parce que moi, je m'embrouillais avec les gars qui attendaient leur pièce. Que... Parce qu'il y avait des vigiles. Je m'embrouillais avec eux. Je me disais, non, c'est trop, frérot. C'est pas comme ça que ça va se passer, tout ouais, ça. Et ça. bref, on était vraiment du, du, de ce côté-là. Et les gars, ils ont kiffé. On a fait ce rendez-vous tous les jeudis pendant un an, je pense. Ouais. Et frère, c'était trop lourd. C'était trop lourd. On a lourd. développé... Euh... Je pense que la communauté elle a commencé à se développer à ce moment-là. Ouais, même en plus, en vrai, il y a plein de gens qui connaissaient pas, qui voyaient les vidéos et qui après y allaient, tu vois. Est ouf. Mais j'avoue, j'ai pas l'impression que moi, il y a eu de moments où Le ça a piqué. Piqué. Non, ça a été constant. Moi, hein. ouais, j'ai l'impression que pas, ouais, ça a été constant, constant depuis. Là. Ouais, okay. Depuis, c'est toujours pareil. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Il y a pas y a eu de gros pic. Tu vois un pic, toi Approche-toi du micro en si vrai, tu veux en parler. J'ai eu l'impression que. Déjà, bonjour à tous. Bonjour Faudra que tu parles de ton parcours après. Ouais, je Ouais. d'ailleurs, j'ai des anecdotes qui m'ont été remémorées. Je fais une parenthèse. Euh, chasseur, il bosse chez Webedia maintenant. Ah ouais. Ouais. Il a pris, la, il a pris le contrôle de la régie. Okay. Euh, C'est lui qui balance les contextes. Okay. Ça. <rire> Quel roi ouais. Il a été bien formé. Je suis fier de chasseur. J'aime bien ça. Euh, ouais, non, moi j'ai eu, j'ai l'impression que quand euh, on a fait le sneaker event au Louvre, ouais. ça a mis un boost. ça, ouais, on ça a est entré dans chose. une nouvelle dimension. Ou okay. okay. genre les, j'ai eu l'impression que les marques nous, nous on vraiment à nous prendre genre un peu plus au sérieux. Et genre, euh, même en vrai, les acteurs du mouvement, tu vois. Genre, ils ont vu ce qu'on était capable de faire et là, ils se sont dit, ouais, ouais, ils sont en place, tu vois. J'aime bien que tu dises ça, parce que du coup, moi, j'avais un petit développement derrière. À, à partir de quand tout ceci, donc euh, quand vous avez commencé en 2016, 2017, etc., à commencé un peu se professionnaliser, donc à savoir pouvoir un peu en vivre, investir, recevoir peut-être des vêtements, des stickers des invitations. C'est à partir de quel moment que ça, euh, ça s'est fait et surtout, comment ça s'est fait. Est-ce est que la première paire qu'on a reçue, c'est pas la Gundam non. Non, on a post, acheté, non, on l'a acheté. acheté. la, a acheté, une, des, la une des premières qu'on a reçues, c'est la Reebok Future. Ah, ah oui, c'est vrai. Ça a mis du temps. Ouais. ça a mis ça du, a temps. Mis du, du temps. Temps. temps. En fait, on vivait... On... Jusqu'à très tard, on vivait pas du tout... D'accord. De, des, des marques, frérot. Ah, non. ah ouais, non, zéro. zéro. Ouais. Pas zéro. du tout. Et même là, frérot. En vrai de même oui. là, Non, mais par manque de considération ou parce que vous prenez pas au sérieux Parce que par exemple, il a dit prendre au sérieux après le sneaker event ouais. du Louvre, c'était quoi un peu l'idée Regarde, moi je te dis, il y a des mecs de marque, qui... tous les mecs de marque ne calculaient pas. D'accord. Et franchement, moi j'ai une règle, je prospecte tous les lundis, tous les jeudis. Ça veut dire, j'envoie des, me... des, raz... des... des rafles de mails, frérot. J'envoie, j'envoie, j'envoie. Avec des présentations, des Ouais, avec des frérot. Et depuis le début, même pour aller recruter des mecs. Euh... Pour passer dans les émissions, genre LSDLV on avait un mail bien fait en HTML, c'est tout ça carré un truc pour que ça fasse pro en vrai, pour que les mecs ils te fassent confiance parce que tu vas chez eux tu vois, c'est-à-dire ils... t'as besoin de montrer pas de blanche tu vois, C'est vrai. et en vrai les marques on essayait tout ça, ils nous jetaient en l'air, ils nous calculaient pas, et même quand il y en avait qui nous calculaient et qui faisaient le déplacement, ils disaient des dingueries sur nous, rappelez-vous le mec de la marque qui a dit ouais, en vrai, on dirait des singes comme ça en vidéo, hein. vous sautez dans tous les sens mais en vrai au final vous travaillez. Tu te de ça frérot C'est attends mais c'est très très méprisant. Réel frérot, ré dans, ré dans nos propres bureaux. Hein. Dans, dans nos dans propres le... bureaux frérot. Il y a eu un silence, il y a eu un silence. Il <rire> y, y a eu un, un silence gros. <rire> <rire> non non <rire> mais tu que tu j'ai eu du recul. Ouais, des vrais des vrais Des vrais trucs comme ça et en vrai c'est des mecs qui nous parlaient par exemple d'autres médias, ils nous disaient ouais, vous ce que vous faites c'est nul. Regardez ce média là là là, c'est des médias qui existent même pas aujourd'hui. Et c'est que des trucs comme ça, ils nous prenaient pas au sérieux, ils nous prenaient pas au sérieux. Ils ont pas anticipé le... le changement un peu Ouais ou sinon ils sont pas... En vrai ils prennent pas d'initiative. Ça veut dire que quand nous on arrivait avec notre délire euh, qui est peut-être pas perçu comme un média, ça veut dire tu vois des mecs donner vraiment leur avis sur des produits. Toi ouais. mmh. Même encore aujourd'hui on travaille avec des marques, des fois on, on, dit, hein. on... on travaille sur un truc, il pense parce qu'il te paye, tu dois, ah ouais. tu dois mentir, mais mmh. ça va jamais arriver. Mort. Tu vas je... envoyer un produit, on va toujours dire la vérité, on va toujours dire ce qu'on pense. D'ailleurs, je me souviens, un des premiers unboxing qu'on a fait, c'était la Azix. Ouais. Frère. Et c'était une marque qui nous l'avait envoyée pour qu'on en parle et tout. Et je crois que c'est une des pires et notes qu'on a données. Gros, je crois que même pas, ils nous avaient envoyé. Si, si, si. si. Non, c'est le oh, retailer. La... On l'avait ouais, on on reçu par quelqu'un et après ils se sont réveillés une semaine après parce qu'on qu ouais, a tué la paire et ils nous ont envoyé un mail ah, genre ouais, ouais, « Ouais, enlevez la vidéo, un bail comme Et ça c'est des mecs à qui j'avais envoyé des 70 mails, ils répondaient pas. Et en vrai, un retail nous a envoyé la paire. Nous on a, on a reçu la paire, on a dit « C'est Tuba, c'est Tuba ». On a dit la paire elle était Cuba on a mis deux ou un truc comme ça, mais on a quand même essayé <rire> de la mettre en situation. Ouais, on a quand même pris un style, ouais, ouais, ouais, c'était cool. On a mis toutes les conditions, c'est ça. Vous euh... après... avez essayé de faire, vous avez essayé de faire le truc droit. Ouais, on a fait le truc droit. On a fait, on fait toujours. Et après on a reçu un mail de la marque en question qui nous a dit, hey vous pouvez enlever ça parce que quand on tape le nom de la paire, le premier truc sur lequel on tombe, c'est votre, <rire> votre vidéo. Après c'était sur Google et sur YouTube. ça veut dire que tu tapé la référence. C'était trop drôle. ça ils nous ont dit ouais vous pouvez en modifier et venez on se voit. Et ça veut dire on s'est vu et de là on a réussi à taffer avec eux et en vrai c'était plus cool tu vois. Vous avez gardé la vidéo Ouais. Elle est toujours en ligne je oui. crois. Vous, en ligne, vous ah les avez ah vus ouais. mais vous avez pas ah baissé bah ouais. le front. Hein. Mais, mais pour moi tu peux pas parce que sinon ah ouais. les mecs qui te regardent moi, pas, sinon, ah ouais. qui te font plus confiance mon ref. Ils te font plus confiance. Si y a un truc et tu tuba on pourra on va toujours dire que c'est tu tuba mon ref. Ah et encore aujourd'hui après les gens genre au début on donnait des avis et c'était des fois très négatif mais encore aujourd'hui on le fait mais on le fait peut-être un peu moins parce que on essaye de faire un maximum de trucs qui nous font kiffer. Bah ouais mon... en vrai donc bah ouais. ça peut paraître euh, on peut paraître euh, moins violent sur les contenus. Tu étais pas là au live de ce matin toi je crois. Il... J'étais là au live de ce matin. Non mais ce que je veux dire <rire> ce que je veux dire c'est que par exemple du euh... coup vous avez l'air peut-être un peu plus mais... sympa les gens vont se dire ah, ouais, tu es du coup dire que, vous juste ce que vous en préférez. vrai non parce que même sur des... certains contenus qu'on a fait dernièrement tu vois pour des marques Genre, euh, on avait des retours. Ouais, ce serait bien que vous enleviez cette partie. Jamais. là enfin, euh, frérot, Mais frérot, moi, je disais, cette partie-là, elle ne va jamais bouger, gros. Et ça revenait, ça repartait, ça revenait, ça repartait. Au final, c'est sorti avec le bout, vous euh, <rire> voulez qu'on enlève. Et on ne fera jamais, tu vois. Vous n'êtes pas conscient d'un moment Après, c'est un truc. Et on les prévient souvent dès le début, tu vois. On et leur toujours. dit, nous, on va donner notre avis. Toujours. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ça va être dedans. En vrai... Pour nous, le plus important, c'est les gens qui regardent. Et on n'a pas envie de carottes ces gens-là. Et en et vrai, il y a une réalité en t'es 6. 6, 7, 8, 9 dans un ouais. gros, c'est impossible que tout le monde aime le produit. Ouais. Ça arrive une fois sur 10 et encore je suis gentil de vois ah, une voilà. fois sur 100. C'est vrai parce que moi quand je regarde vos vidéos, c'est vrai que je suis fasciné comment sur un même truc, il y en a un de vous qui va dire que c'est de la frappe et l'autre qui va dire c'est de la merde. <rire> non mais vrai ou pas Sur un même produit, il n'y a pas d'uniformité sur les avis de tous. Ah non c'est impossible. Ouais. Mais on n'est pas en les mêmes en possible. vrai, ah ouais. on n'est pas les mêmes. Et en vrai les gens dans l'audience non plus. C'est-à-dire, les... si tu fais ça, tu vas les prendre pour des cons. Et pour moi, hey, les mecs sur Internet, ils sont abreuvés de contenu dans tous les sens. C'est vrai. Ça veut dire, s'ils si ne peuvent pas établir une relation de confiance avec toi, ils vont pas être là demain. Ouais. Ah, la culture ouais, ouais. de la notif et tout, tu vois. Ouais. De de toutes ces choses qui sont constamment envoyées vers toi et tout, nana, c'est vrai que t'es constamment abreuvé du contenu et tout et s'il n'y a pas ce petit lien qui te fait garder, bah, comme tu dis, la confiance avec les gens c'est un peu plus difficile de paraître authentique et de, te, de garder ces derniers. Et même en vrai quand t'es avec tes potes et que t'as une discussion et que vous n'êtes pas d'accord frérot, jamais à la fin tu te dis ouais bon ok vas-y ça se bat jusqu'à la mort, frérot. C'est ce que je veux dire. Et alors, pas tout le monde repart fâché ouais, parce que... Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. C'est comme ça que ça se ouais. passe. C'est des fois même en soirée avec des potes, des fois ça parle de sujets et ça va parler jusqu'à 6h. Oh, yes. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et donc du coup, vous m'avez parlé du côté super, du côté marque, recevoir des vêtements, etc. Vous, en termes de vos contenus purement, à partir de quel moment ça s'est professionnalisé Ça vous a permis d'investir, de prendre des bureaux, de pouvoir peut-être payer certains, vous payer vous-même et tout. C'est quand, sachant que vous êtes lancé en 2016, c'est à partir de quand à peu près que le virage j'ai eu lieu que vous allez dire mais oh bah tiens on peut on a mais commencé à travailler en 2013. Okay. OK. Ouais. Ça fait je sais pas. Deux deux en, ans. Et en vrai ça fait pas longtemps. 1 an et demi, 2 ans Non, depuis qu'on a enfin non, ça fait quatre ans peut-être qu'on travaille tous là. D'accord. Ah ouais. Ouais. Quand qu'on se paye quatre ans, Ça fait ouais. 2017. Ouais. Ouais. ouais. ouais. Ouais. je pense qu'on gagnait de l'argent ouais. en faisant ouais. d'autres trucs à côté, tu vois. OK. En fait nous notre délire c'était et hey, demain s'il y a un mariage on va aller, on va filmer, ça va faire 1000 euros on va le mettre dans le pot, dans le pot, le truc, on se paye, tout ça. Okay. En vrai, on, tous les moyens étaient bons pour gagner de l'argent. En, en ouais. vrai, même avant de se payer, on a utilisé l'argent qu'on a récupéré pour réinvestir, ouais, pour, bah, pour oui. pouvoir s'améliorer, okay. technique, ouais, matos et cetera, ça, ouais. Donc euh, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps bah, hein, oui logique. Paye. Logique, logique. ouais ouais ouais Je pense qu'il y a eu 4, 4, 4 ans, peut-être 4-5 ans, où ça rentrait pas. Hein. Ah, ça rentrait pas. Et il fallait tenir le coup parce qu'en vrai, les qu on comprenait ouais. mais on croyait tellement au truc, je pense que c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui, tu vois. Et en vérité, c'était pas très grave que ça paye pas parce qu'on était entre potes et on kiffait. Ah, et et tard, tu hein. vois, il y a ce truc là aussi. Fait que, euh, vous... Tout seul, chacun tout seul, indépendamment, je sais pas si on aurait réussi vraiment à faire ce qu'on fait là maintenant. Tu vois, je me souviens d'un truc aussi qu'on avait fait pour gagner de l'argent. Vous vous rappelez qu'on est parti filmer la cérémonie Rebeu tête, t'es warm je m'en pas rappel, t as t as t t t Là on a du croquant <rire> pour frère. Ouais, on avait mangé oh un <rire> poulet aux olives à la fin. C'est bon le poulet aux olives, tu te rappelles Moi j'étais pas là moi, je crois que c'était une zin coup. pas là toi Je crois que c'est une zin coup. Ouais, la vidéo est jamais sortie, c'est c'est bien dommage parce que les gens ont raté un vrai truc. Ah ouais. Eh, à à... nous appelle. c'est quoi Vas-y, mettez-nous le contexte. Expliquez. En gros, okay, Pi, il nous... nous appelle. Il nous dit Ouais, il euh, y a Mazinkou qui organise un mariage rebeu, tout ça. On a besoin de faire une vidéo, tu vois. Pour l'événement. Donc, euh, <rire> il dit Vas-y, let's go. On prend le matos, tout on, va tout. on va à tout. Je sais plus qui était là exactement. Moi, j'étais là, moi. Voilà. là. Je, je me permets, c'est vidéo pour, la... elle, pour ouais, elle Ouais, pour ouais, ouais. En fait, on faisait des vidéos pour des institutions, des clients, des trucs pour le temps, tu vois. On arrive sur place, tout ça, le mariage se passe, tout, on commence à manger, d'un coup, on me dit... Gros, enfile ça, tu vas. C'est ça que <rire> j'allais dire! <rire> c'est ça que j'allais dire, <rire> <rire> dire, frérot! <rire> <rire> il a mis le DJ <rire> bas frérot! Il a, il mis a porté la main! <rire> <rire> je me, mets même, je me mets même, pour ceux qui nous regardent, les mariages la main est souvent mise dans une sorte de truc et il y a euh, porteur! était voilà. porteur Le gars aussi, gros! Il était porteur! Il l'a fait porteur! dis ouais! aussi, il l'a fait porteur! Du coup, j'étais déjà gros à l'époque, donc j'avais une DJ là-bas qui était trop petite. Et j'étais comme ça sur scène! Et voilà, ça a été filmé, et heureusement, c'est pas sorti. Mais c'était grave marrant! j'aimerais bien que ça sorte. Il <rire> y, y a un autre truc. La fois, on, on est parti filmer un truc pour. Il euh, y ouais. avait Yannick Noah, on avait des polos roses. On avait ah, des ah, ah, roses, ah, on bon. est parti pour filmer un truc. On est parti filmer euh, un événement de golf. Vous Il y vous... avait plusieurs, plusieurs sportifs euh, invités. Ah, ouais, ça. Ouais. On avait loué une caméra et tout. Vous Mais avez vrai. fait trop de trucs, les on frères. Avait non, loué... après, on a bah, loué ouais. une caméra parce qu'on nous a dit Ouais, ouais Si vous... nous, on était sûr on pouvait filmer avec nos. Nos, nos boîtiers qu'on avait, tu vois. Ouais. Ils nous ont dit, ouais, non, les prérogatives, c'est ça, ça, ça. Et nous, comme oui, on voulait caméra. pas rater une opportunité à l'ancienne, on s'est dit, vas on va aller louer une caméra. On avait loué une espèce de caméra qui était éclatée au sol, d'ailleurs. Ouais. Et on avait été filmé, tout ça. Il y avait Yannick Noah. Il y avait Yannick Noah. Il, avait... ouais, il, il, il, avait... euh, il y avait plusieurs sportifs. Un peu connus, tout ça, c'était C'est. Ah, ouais. J'aime bien. Pareil. Ah hein. ouais. On vous vous pas, euh, la fois on a fait la vidéo pour. On nous avait plugués pour Vivienne Westwood Ouais, aussi. Oh, et il ouais. y avait celle-ci, et juste avant, avant, avant de faire la vidéo de Vivienne Westwood, dont nous avait appelé les mêmes personnes. Pour, pour un arrêter les à Paname hein? En gros, il filmaient <rire> les, les monuments, et en fait, nous, on faisait la sécu. Et ça fait qu'on disait aux voitures, ouais, passez pas, passez pas. Et puis, pas. il a fait Et puis, il était comme au milieu de la route, et il voyait que les gens s'arrêtaient pas, et au bout d'un moment, il faisait... J'arrive parler à ouais. quelqu'un ouais, C'était un club ou un je sais pas quoi, et les voitures à s'arrêter. et en vrai on pouvait laisser la caméra pour filmer longtemps de ça. Il était genre peut-être 6h du mat' un truc comme ça. En oh, fait, tous oh, les, les gens ils ça, allaient au teuf et vous vous étiez ouais. là comme... ça Allez, Et ça c'est des exemples de tous les trucs qu'on faisait pour Facturer euh, ouais. et après se dire ouais on a un peu de cash et après on va aller faire des trucs tu vois. Oh, c'est marrant, je savais pas que vous avez fait des trucs en marque blanche pour... Euh, ah ouais, si de, si de, fou, un... frère, de fou de fou, de fou. Putain, polo rose. Polo, non, marrant, et on s'est filmé dans la voiture, ouais, dans la, la voiture, place, la Golfette. C'est euh... bien, c'est bien. Ah ouais. Maintenant que, vous avez, euh, que ça fait 5 ans que vous faites des vidéos, etc. C'est quoi votre avis justement sur le monde du média un peu streetwear, rap, etc. Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y a des fois des connexions Ou est-ce que c'est un peu la compétition Comment que ça fonctionne, d'après vous, votre point de vue Entre tous les médias de ce genre... Ouais, qui traitent à peu près de ce que vous vous traitez. Comment ça fonctionne oh, Prenez votre temps les gars, il n'y a pas de soucis. Hein. D'ailleurs, je me permets de dire, vous êtes plus de 1000 viewers depuis tout à l'heure, c'est excellent. Hein. Bien, bien, ça merci, fait très plaisir. J'espère que bien. vous passez un bon moment dans, dans le chat, nous <rire> sommes en live, donc euh, c'est très cool. Elsie. j'avoue, Elsie va ah, se présenter le temps euh, <rire> <tous>. <rire> euh, LC, de réfléchir. Bon parcours. Elsie, originaire du 78, mais loin dans le 78, genre vers euh, les Mureaux, tout ça. D'accord. Euh, petit à petit, j'ai essayé de gratter, tu vois, je me suis rapproché petit à petit de. Kilomètre par kilomètre. Ouais, de... <rire> Jusqu'à carrière, et là où j'ai retrouvé euh, Sean, euh, Sean euh, mon cousin qui habitait, habitait là-bas, qui était ouais. pote en fait avec eux. Euh, euh, faut savoir qu'avant, je, je traînais pas du tout, je sortais pas du tout. J'étais genre un espèce de bug qui restait dans sa chambre tout le week-end à jouer à la console, tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à traîner avec eux et à sortir et tout. Et. Euh, pendant longtemps, chaîne, il venait les week-ends jouer à PES chez moi, parce que j'avais PES sur euh, sur ordi. Les bonnes que références. Je, que je patchais de ouf. <rire> genre, j'avais la BO de avec Disney la peste, euh, la musique de la Ligue des Champions, etc., etc. Genre, oui. on passait des week-ends comme ça, c'est tout. Euh, et puis voilà, après, j'ai fait j'ai fait plein de j'ai fait plein de trucs, j'ai tenté plein de choses. Euh, j'ai ma mère, elle m'a pluggé pour taffer dans un hôpital psychiatrique. Euh, j'ai taffé avec mon Daron euh, dans son okay. garage. Euh, J'ai fait quoi d'autre encore J'ai fait de la cuisine aussi pendant un temps, en apprentissage. T'étais euh, doué ou pas en Bah gros. C'est Référent gâteau Il fait des gâteaux incroyables hey, mon Frérot, la dernière fois il m'a fait, fait une lasagne aux euh, trois fromages ou quatre ouais, fromages, fait, frérot ouais, C'était incroyable Tu sais bon. que je voulais pas aller dans la facilité la carure et fort. À un moment donné, À un moment donné et euh, okay. du coup, ouais, j'ai fait, fait de la cuisine. Ouais. Euh... Informatique aussi un peu. Après, je me ça. suis lancé dans l'informatique et j'ai fait un, une équivalence de technicien d'assistance informatique. Euh, et d'ailleurs, on avait un pote. Et on est, en vrai, on était, <rire> dans la ville, on était les deux seuls qui réparaient des ordis. C'est-à-dire soit ils allaient chez Elsie, soit ils Chargé venaient toi. chez moi. Ouais. <rire> et on, a... Et on a un ref, il nous a fait une dingue rigot. En fait, on a un pote qui devait partir à l'étranger et il devait vendre un ordi. Et du coup, il a été chercher des, des pièces chez Sean. Il me les a fait monter, et après il a vendu l'ordi il s'est battu en vacances. Oh le je. bâtard C'est C'est n'importe quoi. Mais c'est grave notre frère, ça veut dire ouais, ça fait une bonne histoire. <rire> <rire> et euh, ouais j'ai fait technicien d'assistance informatique, et après j'ai commencé à taffer à mon compte. Mais je taffais vraiment genre en mode, euh, tu sais, j'ai besoin de mettre de l'essence pour, ah, euh, pour sortir un peu, du coup je vais trouver une presta à faire. Genre c'était... Au jour le jour. Pas sérieux tu vois, Au jour, le jour pas sérieux du tout. Euh, puis après, on a commencé à grave traîner ensemble, on est parti à New York. Je voulais faire rapide, hein, parce qu'il y a plein de... Non trucs non, mais tranquille, gros. J'ai oublié d'ailleurs. Avant qu'on parte à New York, je me souviens d'un truc, c'est qu'une des premières fois où tu parles, peut-être après New York, ouais. une des premières fois où tu parles de Camino à quesmo c'était chez un, un gars à nous à l'époque qui, qui fait plus partie de l'aventure, tu vois. Mmh. Et en fait, ce gars-là, il avait des problèmes intestinaux. Et... <rire> Et il m'énervait frère. Et en fait, il, en fait, il faisait que de lâcher des questions. Je, je crois que c'était la, première fois, une des la première fois que je le voyais, en fait, frère. La première rire. fois que que le voyait. Ben ouais. Et on s'est dit, ouais, il va, que va jamais revenir. <rire> le, non, gars, le, frère, le gars faisait que têche. <rire> ouais, je, <tout> le, eh, <rire> toute la soirée frérot. Il n'arrêtait pas de têter tout le temps et moi, je, je leur disais, tout ça, c'est abusé. Et eux ils disent non, il est comme ça, il faut <rire> <comme> Ça, ça, <rire> mandait, ça et Une des premières fois où Kesmo était là, on voyait sur son visage qu'il ah, avait ah, le ah. seum. Mais comme il connaissait pas le bouc, il pouvait rien lui dire. Bah oui, oui, oui, coup oui, coup oui, il, il était lui. tranquille. Ouais. Et était euh, franchement, c'était grave marrant. Ça me fume. Euh, et voilà. Ouais, merci pour cette petite présentation <rire> concise, j'aime bien. J'espère que ça vous a donné le temps de réfléchir. Je vais répéter la question. Ouais. Quand même. Ouais. Maintenant, vous avez 5 ans, enfin, ça fait 5 ans que vous faites des vidéos, etc. C'est quoi un peu votre avis sur le monde actuel en 2021 du média un peu streetwear, rap, tu vois, des choses qui sont un peu. Dans, dans votre carcan, comment est-ce que ça fonctionne un peu ce monde d'après vous Est-ce qu'il y a des connexions qui se font entre médias de temps en temps Par exemple, des passes des pour, euh, j'en sais rien, un artiste, un événement, un truc ou quoi Ou alors, est-ce que c'est que de la compétition et dans ce cas-là, c'est pas terrible Tu mets qui dans la case ouais. média Parce que moi, j'ai l'impression que, enfin, tu mets qui dans la case média Si tu mets genre. Euh... Les balous, Chris, tout ça. C'est simple. Moi, je, je mets euh, tout ce qui traite et qui parle d'actu, euh, comme je vous ai dit, okay. de, de tout ce que je viens de citer, ouais, euh, streetwear, rap, etc. Okay. Donc mmh. tu peux parler d'un youtubeur, tu peux parler d'un magazine, tu peux parler d'une chaîne, d'un média, tu peux parler de, de plein okay. de trucs. Okay. En vrai, si c'est ça, si tu mets tout le monde dedans, euh, en vrai, ça nous arrive souvent de, de, de faire des op pour des marques, tout ça. D'accord. Mmh. En vrai, dès qu'on peut faire graille et mettre d'autres ouais. médias sur des op, et de les, de leur permettre de facturer tout ça, on le fait à 200%. Okay. Donc, ouais, mais j'avoue que d'autres gros médias, moi, il ouais. y a plein de médias avec qui je n'ai jamais parlé. En, en ouais, vrai, vrai. Si, on, si on parle de, de notre côté, ouais, de votre côté. Nous, on a toujours été dans cet esprit d'être euh, soudés avec les gens qui font plus ou moins la même chose que nous. Et de parler de tout ce qu'on voit, tu vois. Okay. Même si euh, ça peut être... En vrai, on ne voit pas vraiment... Il y a peu de, de personnes ou de médias qu'on voit comme des concurrents. Okay. Nous, il y a, y a un truc, c'est peut-être con, mais tu vois... Euh, on disait un truc avant, c'est « with the movement ». Et en vrai, euh, si on est le mouvement et qu'on parle tous de la même chose, c'est mieux on s'entraide. On a toujours été dans cet esprit de partage, tout ça. Tirer tout le monde vers le haut Bah ouais, ah, bien sûr. en vrai, euh, moi je pense qu'il n'y a que comme ça, que vraiment on peut faire bouger les choses, tu vois. Ah ouais. C'est pas qu'une personne. En, en vrai, si tu commences à mettre des bâtons dans les roues entre personnes qui font la même chose, bah, le mouvement, il ne peut pas avancer correctement. tu vois. Pour moi, il faut être soudé dans ce délire-là. Et c'est comme avec une bande de potes, tu vois. Si vous commencez à faire des dingueries, tout ça, machin, il y a un moment, ça va éclater, tu vois, ouais. et ça va pas aller vers l'eau Et du coup, moi, je, je pense, ouais, on a toujours été dans ce délire-là de, de, genre, partager les trucs. Quand il y avait des bons trucs qui se faisaient, on en parlait, etc. Tu vois, et, euh, et c'est un truc qu'on changera pas. Et même, il y a des gens qui ont pu nous attaquer, etc. Et on continue à partager, en vrai. Ah ouais est, Ouais, c'est ouais. pas grave. Ouais. Nous, on est dans un délire positif. En vrai, il y a un truc de, de karma aussi. On est, on est grave dans cette, et... dans cette énergie positive. Et on se dit que frère, ça rien d'être négatif ou de boycotter les gens. En vrai, si on fait les trucs bien, et eh ben... Il y en a beaucoup qui ont pas de va... mental. Hein. Ouais, ouais. c'est dommage. En ouais. vrai, c'est dommage. Moi, je pense qu'on devrait tous euh, être soudés. Et tu vois, dans le peura, c'est un peu la même chose. Tu vois, quand tu vois les artistes qui se, qui se mettent un peu des bâtons dans les roues, en vrai, il y a, y, a y a un vrai exemple de ça. C'est Joule dernièrement. Bon. Joule, il fait des vrais trucs. Et en fait, ça se ressent et ça fait avancer le mouvement de ouf. Vois. Tu vois, les derniers rassemblements qu'il a fait, etc. C'est incroyable. Mmh. Je trouve ça incroyable et en vrai, ça devrait se faire dans tous les milieux. De ce ouf. genre de trucs, tu vois. Je vois. T'en penses quoi, Tom Monroe vrai enfin, il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Comme il a dit, nous, on n'en veut à personne, tu vois. Nous, on avance, on parle de ce qu'on kiffe. Si tu kiffes la même chose que nous, viens, tu vois. Si, y a, par exemple, il y a des sujets qu'on qu aborde en live ou qu'on veut aborder en, en contenu, si on voit que la personne elle est plus pertinente ou juste un sujet qui le fait kiffer, on va l'inviter, tu vois. vois. C'est vraiment notre mentalité, tu vois. Ouais, c'est bien. Avant le coco, on était dans une dynamique où tout le temps on faisait des vidéos tous les jours et on ramenait tous les gens qu'on aimait avec qui on aimait bien faire des contenus, c'est-à-dire on a eu plein de gens d'autres médias tout ça, c'était ah, lourd, c'était. Et lourd. là maintenant, on a la matinale avec le, le avec euh, le truc où on essaie de faire euh, la même chose, Rio. Mañana. <rire> Camino <rire> mañana. Vas-y, vas -y. Euh, bah, présentez-nous ouais, Quoi Petit changement. Non, il y a pas de changement. non Ok, ok. Avec lequel on est, on est, on est à l'aise pour inviter tout le monde, frérot. cest dire c'est d'art. Mm. Mais j'avoue que, en y réfléchissant, je repense à l'ancienne. Et en vrai, en vrai, à l'ancienne, quand on a lancé Camino, ouais. Ah, en vrai inverse, faut faut honnête, ce frérot. Faut que je sois honnête. Quand on a lancé Camino, j'ai envoyé des mails à tous les médias qui sont dans la sneakers. Tu vois. Ouais. ouais. ouais. Et en vrai, ils nous ont tous jetés en l'air. Ouais. ouais. Ouais, non, je partage pas parce que je veux pas mélanger avec un tel. Ouais, non, je veux pas ça parce que je veux pas, bla. bla, bla, bla, bla, bla. En vrai, c'est nul. En vrai, c'est nul. Et en vrai, a... il y en a plein qui le regrettent maintenant, avec... qu'on a croisé depuis, tu vois. Mmh. Je pense, ouais, il y en a plein qui le regrettent. Et puis, je sais pas si on leur a fait peur au bout d'un moment, mais je pense qu'il y avait de ça. Ils, ils, avaient, ils nous ont peut-être vus comme des concurrents. Ils ont eu peur de ça. Et je pense qu'ils ont pas fait la bonne... Enfin, euh, ouais. ils ont pas fait le bon choix. En, en vrai, je pense que... Vaut mieux nous avoir comme des alliés plutôt que comme des, tu vois. Ouais. Même si on reste pisse et qu'on va pas faire de guerre. Ouais, C'est ce que tu as dit en plus. Ouais, les gens, les gens, ils font la guerre tout seuls. Nous, ouais. on est toujours dans ce délire pisse, tu vois. Et, et, et la manière dont maintenant est traité un petit peu tout ça, c'est-à-dire l'information, ce qui se passe, les analyses, euh, des fois des contenus comme vous, plus à la cool, où tout le monde vient, donne son avis par rapport à, par exemple, il y a 10 ans où c'était un peu plus formel, un peu plus papier, un peu plus écrit, un peu, plus, un peu moins peut-être authentique, un peu plus code télé. Vous en pensez quoi cette évolution maintenant est-ce que vous pensez que ça a permis d'ouvrir le truc à plein de monde et donc du coup d'avoir plein de points de vue différents qui peuvent se mêler alors qu'avant il y avait des barrières à l'entrée qui étaient grosses donc du coup c'était plus difficile et on entendait peut-être toujours un peu les mêmes choses ou en tout cas moins de gens parler Ou alors est-ce que vous trouvez qu'il y a également un côté néfaste au fait que ce soit devenu comme ça l'est maintenant T'as pointé un truc très intéressant parce qu'il y a un truc qui, ouais, qui nous rassemble tous ici, c'est qu'on trouve vraiment les formats télé éclatés au <rire> C'est-à-dire ouais. que le fait que les gens soient un peu plus à l'aise, que la manière dont nous on s'exprime, on ah ouais. présente les trucs, ça soit, soit démocratisé plus ou moins, tu vois c'est cool, c'est cool. Parce qu'en vrai, il euh, bah, y avait une espèce de barrière un peu, un peu avant. pardon ouais. Et là, elle n'est plus là, donc moi ça m'arrange. Enfin, ça nous arrange tous je pense. Plus on est en équipe, plus je me sens bien. C'est noir. <rire> je suis beau que ce soit. Ouais, vrai, je sois. Après, je voulais venir à plus, mais il faut rester avec Pizzo aussi. <rire> c est c est... C est... Merci, chasse mon bébé. C'est dard, c'est dard. dard. Non, ouais, moi, je... moi, je trouve que, en vrai, c'est cool, la manière dont les choses ont évolué. Parce que... Du coup, la télé, ça n'existe presque plus. Mmh. Pour notre génération et pour notre communauté, en vérité. Ouais. Et En vrai, ils servent de nos codes, mais pas de la bonne manière. Oui, ça, et oui. genre, moi, je suis de plus en plus, plus en plus content de voir des gens qui peuvent s'exprimer. J'ai une bête anecdote. Qui peuvent s'exprimer de manière simple, tu vois, sans être trop cadré, etc., sans qu'il y ait un investisseur qui vienne et qui a payé, ouais. et tu sais qu'il fait ça. Moi, moi, je trouve que c'est une bonne je chose. Dire, oui. Et la diversité, c'est une bonne chose, en vérité. Je trouve que c'est bien de pouvoir avoir le choix de, voir, de regarder ce que tu veux voir et de la manière dont tu veux, dont, dont veux qu'on te parle, tu vois. Donc, euh, ouais, non, c'est une bonne chose, en vrai, c'est une bonne chose que ça évolue dans ce sens. Hein. Surtout, c'est tellement tu bas quand, genre, tu vois... À la télé, ils parlent d'un sujet et les gens qui sont concernés par le sujet, ils sont pas Ouais, bah oui, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est un grand truc Ah ouais. C'est un truc de ouf. Vous les appelez quand la guerre est finie aussi. Ah non, c'est trop tuba. Ça veut dire maintenant, c'est une bonne chose. En plus, franchement, YouTube, ça te permet de créer du contenu. Twitch, c'est incroyable. Les stories, Insta, c'est incroyable. C'est trop. Tout le monde peut créer. Et en plus, à la fin, c'est juste. C'est juste, ouais, qui crée le meilleur contenu, mon C'est ouf. Même, même, même en vrai Tiktok moi je comprenais pas au début le délire Et en fait je me suis rendu compte en allant dessus Qu'il y a des vrais gens qui sont vraiment créatifs et qui amènent des vrais trucs tu vois C'est Il y a des voit. vrais trucs intéressants de fou. Ouais tu vois. je suis d'accord Moi Youtube c'est une plateforme que j'adore faire ça. Franchement ouais. moi je me régale Moi je suis un grand consommateur de Youtube dix fois plus que Twitch Je, je stream beaucoup, ouais. je fais aussi des vidéos Mais j'adore Youtube Genre vraiment quand j'ai vu par exemple on a parlé de Chris euh, tout à l'heure ouais. Quand j'ai vu un LSD 47 minutes c'est bien on est pas à la télé j'étais trop content tu vois c'est impossible je l'ai vu passer une première fois c'était un moment où je pouvais pas trop regarder j'ai dit vas-y je regarde plus tard et tout et là je me le suis fait se en mangeant en plus vraiment moi c'est ce que je trouve vraiment c'est que dans la diversité qu'il y a dans les créations de contenu c'est quand tu sais rechercher un peu des choses et quand l'algorithme aussi te permet de regarder c'est aussi très contrôlé par l'algorithme. Euh, mais bon, ça, on pourrait en parler euh, encore très longtemps. Mais du coup, quand l'algorithme te permet aussi de découvrir des vraies choses et d'avoir une sélection tu sais, de chaînes où ça va de tout à rien et tu peux vraiment avoir des gens, mais vraiment qui ont des idées absolument exceptionnelles et mmh. qui ah, oh, peut-être, il y a 15 ans, n'auraient peut-être pas pu, même sûrement pas pu les exprimer de cette manière. C'est mmh. vrai que c'est gratifiant. Moi, je suis grave d'accord avec toi. Et moi, YouTube, c'est ma nouvelle télévision. Franchement, oh oui. je, je la consomme, je le consomme comme la télé. Mmh. Et en vrai, ce qui est d'art de fou, c'est que tu tapes ce que tu veux, mmh. Tu vas trouver un contenu qui est en rapport. Parce ouais. que Google, c'est bien d'aller chercher les informations. Souvent, c'est écrit tout ça. Mais YouTube, c'est de la vidéo. Donc, vrai. ça veut dire que n'importe quoi, tu vas taper, tu vas pouvoir le trouver. C'est trop intéressant. Moi aussi, je kiffe YouTube. Oh, J'allais dire, je pense que YouTube, c'est une de mes plateformes préférées. Parce que genre depuis que je l'utilise réellement, réellement, je ne dis plus aux gens je sais pas faire. Les, genre, tutos. Genre, <rire> les tutos C'est vrai que genre, la, la mise d'information en termes genre, de tutos ah c'est exceptionnel. Ouais, on me dit tu sais, tu sais changer à... Genre par exemple je, genre, truc tout bête, genre euh, avant je faisais de l'informatique enfin, ah ouais. du coup je bidouillais pour plein de trucs tu vois et depuis tout petit je bidouille plein de trucs. Genre par exemple je démontais les manettes de Playstation de mon daron alors qu'elles fonctionnaient tu vois. <rire> genre, ça, ça fait... <rire> Il, il il pas trop Et après il a marché encore ou il a marché plus après Non après il me disait de les remonter du coup je les remontais tu vois. Mais genre j'ai toujours bidouillé comme ça dans nos anciens bureaux, on avait un appareil photo qui était mort. Et Sean il m'a dit ouais genre tu penses tu sais faire J'ai dit ouais Et non je savais pas faire, j'ai ouvert Youtube, j'ai tapé ouais réparer tel modèle. J'ai ouvert le truc, je l'ai réparé, bam ah, Et c'était réglé bien. tu vois. Genre pareil, la une des premières télé que j'ai acheté, dans mon enfin que j'ai récupéré dans mon premier euh, appartement. Genre il y avait un condensateur qui était mort. Et du coup, il fallait que je la mette à côté du chauffage pour que le condensateur chauffe et que je ah puisse oui. allumer la télé, tu vois. <rire> ah oui. Et ah après ouais. je me suis aperçu qu'en fait, c'était un condensateur à 50 centimes, tu vois. J'ai acheté le condensateur, mm. j'ai ouvert la télé, j'ai changé la ah mais ça c'est bien, t'as un peu de Moi, j'ai et... appris à faire mes, euh, mes <rire> premiers montages YouTube comme ça aussi. Là, et et c'est ouais, YouTube, c'est trop bien pour la ça. La vérité, ce qu'il faut oh. dire, c'est que Camino ça existe aussi grâce à YouTube et ah oui. les tutos YouTube. Bien, sûr, bien sûr. Et sûr. puis même moi à l'époque quand je te disais j'avais acheté tout mon matos pour rapper tout ça. Ouais c'est YouTube qui m'a aidé à faire ça. Ah oui, en vrai, j'avais aucune connaissance de rien du tout des produits. Je suis allé, j'ai tapé, j'ai regardé comment on branchait les trucs, tout ça. Au final, j'ai fini par euh, pouvoir m'enregistrer en solo, C'est enfin, trop, trop intéressant. Hein D'ailleurs, ouais. sur YouTube, il y aurait ouais. probablement un tuto pour faire des collages un peu mieux que ce <rire> Sinon, il a regardé la fiche! Il a regardé la fiche! Ah ouais, ouais, ouais! ouais Si je peux, si je, je peux me permettre ah, ou pas de, peux, de flexer, peux. je fais pas mes fiches! Uh, let's go! Oh, c'est Ce pas lui! Jean! Jean, c'est pour toi! Jean, Jean, tu... Pour un photo pour pouvoir imprimer directement sur le, le sac en roue libre! T'as entendu ou pas? Hey, je, ouais, ça m'a fait penser à une anecdote que j'avais quand on parlait des différents codes des ah, des ouais, de manière de s'exprimer. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'aimais beaucoup la communication. Ça que j'ai faire mes études dedans, mais quand j'étais en com euh, au lycée, je disais à ma prof ouais, pourquoi les marques ne s'expriment pas de manière, enfin, euh, de la manière dont nous on s'exprime, genre mm. les jeunes pour nous, "Non, écoute, non, c'est pas possible." Je me rappelle, c'était un cas sur Obad. Mm. Obad, c'est marque de lingerie. Ouais. Mm. Bref, ah ouais. ah ouais, c'était un une étude de cas sur Obad, et elle me disait "Ouais, non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait une distance entre la clientèle et les marques pour fonctionner." comme C'est une prof de com. Ça, regarde aujourd'hui comment ça se passe, vois. madame Benamou. Vous êtes trompée. <rire> Plein de bisous Après elle, pour bisous. Le coup, on lui a appris des choses elle les retransmette, tu vois, ça peut ah s'entendre. Ouais, ouais. Alors, en, en regardant un peu vos contenus, j'ai vu que vous avez fait du shopping en Allemagne, vous avez unboxé des choses, vous avez relooké des gens, vous avez fait des interviews, vous avez reçu des… bref. Vous avez fait des tonnes de choses. Comment est-ce que vous trouvez vos idées Et chacun, dites, c'est lesquelles que vous préférez faire En perso et pourquoi Donc déjà comment est format, que vous trouvez vos en idées format en, en format, format. Ouais, euh, euh, Déjà comment, non mais déjà comment vous trouvez vos idées à quel moment vous vous dites bah tiens, non. pour commencer, tu sais quoi, on va structurer, pour commencer, comment est-ce que vous trouvez vos idées, est-ce qu'il y en a un en particulier qui est, qui est mis sur ça, est-ce que c'est l'autre qui dit bah tiens, est-ce qu'il y en a un en, qui, qui vient sur Youtube qui voit ce qui se en, fait ailleurs et qui vrai, se dit peut-être que j'aimerais bien le refaire, c'est quoi le bail En vrai il y en a un qui rentre dans le bureau qui crie, <rire> et genre... Allume la <rire> caméra Et genre tu on se dit ouais c'est dard de faire ça, pourquoi on prendrait pas des, des motos pour traverser Paris pour faire du shopping Bah vas-y let's go on y va, et après le... le la Team Projet elle s'occupe de réaliser nos rêves entre guillemets. En vrai, c'est que des trucs comme ça, tu vois. C'est que du freestyle. C'est que du freestyle. Je pense, je pense qu'il y a souvent, des, des formats souvent. qui nous inspirent qui sont pas faits en France et qu'on se dit on aimerait bien le faire. Ouais. Un peu comme dernièrement, on a lancé les mini-concerts Camino. Ouais. Bah, c'est franchement inspiré de Tiny Desk, tu vois. Ouais, bien sûr. Ah ouais, Donc, euh, c'est le genre de truc où on s'est dit, vas-y, il faut qu'il y ait un bail comme ça en France. Moi, c'est un truc que ah. j'ai souvent défendu, c'est que c'est vrai que quand il y a une idée qui est déjà faite ailleurs, mais qui n'y a pas chez toi, tu n'as pas besoin d'être le plus innovant du monde. Réussir à l'exporter correctement, c'est ce qui peut te placer sur la carte. Mmh. Ouais, de ouf. Okay. Et après, pour les autres formats, ouais en vrai, c'est juste qu'on kiffe faire. <rire> Donc, euh, ça ne change pas d'habitude, tu vois. Format préféré, je sais pas. Vas-y, hein. chacun, un format que vous préférez faire ou que vous préférez voir tu sur pas, la chaîne. Tu sais déjà, là, tu réglas... faire ou voir sur la non, chaîne. C'est bizarre. C'est entre Camino Club et Camino Manana. Je kiffe de fou. Ah non, frère, ça c'était noir. Bah hein. ouais. <rire> ça, il a monté <rire> le son et tout. <rire> Donc là on a ramené top artistes de, de notre enfance. Créa. C'est ah, bien ça. Ah, ouais. écouté, là, ah ouais. là, on a tous cogné. On l'envoie à il a dit let's go direct. Aucun chichi. Magnifique. La vibe est bonne Et il chante eh, ça Vas-y pousse hein, <rire> <rire> <rire> un peu Non, non c'était une dinguerie ça bah, c'est très bien Habillé là, par là, là, là on le voit pas hein. On le voit pas, mais il y a une vraie remise en question du public Ah ouais, en tristesse tout. complète <rire> Non mais j'aime bien il... C'est tellement kiffant d'inviter des artistes il... qu'on écoutait oh. quand on était petit et de pouvoir faire ça, c'est incroyable Et on a eu un appel cet après-midi sur un artiste qui va venir en concert, Mon Ref. Mais bon, là, meuf, ouais. j'ai hâte. <rire> euh... Du coup, t'as dit, je... dit Camino Club ouais, moi, et Camino Mania le... Ouais, Mania c'est le truc là, en live le matin, truc du moment parce qu'en vrai, la vérité, c'est vraiment drôle, gros. C'est vraiment drôle d'être en live, surtout. Vas-y, discute, bah, présente vite fait ce que vous faites le matin. En vrai, on... le matin, on, se... on allume des micros et on est en... <rire> voilà. De 9h30 à 11h30. Voilà, et on parle. On, on, vrai, parle filmé, de, ça. Un on parle d'un peu tout C'est ça On ouais, a une Avec ça. Enzo Lefort Et là on a reçu Enzo Lefort C'était trop lourd Il nous a expliqué Frère j'aime trop En vrai ça c'est tu... tu connais le Breakfast Club Pas du tout En vrai c'est une émission euh, aux States Qui est faite par Angela Yee J. Envy Et Charlemagne ouais. Daggold euh, ouais. En vrai c'est une radio Tous les matins Et en vrai ils reçoivent des invités Des fois ils traitent des topics Tout ça Et en vrai là là en fait t'as des micros, bah en vrai c'est comme là, ouais, es ouais. libre mon, ouais, tu vois. peux parler de ce que tu veux, inviter qui tu veux, raconter des conneries, unboxer n'importe quoi, on a unboxé le, le ice de Maître Gims, <rire> il y a deux jours c'était <rire> vraiment... Il y en a, il y en a vraiment... dans le chat il a dit unboxing Maître Gims <rire> C'était vraiment... vraiment... frère c'est lourd. En fait de toute façon, tout ce qu'on peut faire en équipe là, c'est difficile de choisir, ouais, on comprends. est en équipe, on est entre nous, on rigole frérot, c'est c'est le rêve. Ah ouais, c'est trop les sneakers tour, c'est une dinguerie. Les sneakers tour c'est une dinguerie. Sneaker sneakers tour ça tu kiffes. Dinguerie, bah ouais. Celui qu'on a fait à, à Bordeaux c'est exceptionnel. Et en vrai on mélange trop de poissons, déjà la bouffe. <rire> <rire> tous les soirs, tous les midi Vous, minutes, vous avez vu comment il fume au regard quand il dit la bouffe Non, moi j'arrête gros, non même pas, même pas. Même pas. En vrai, je vais pas spoiler mais dans le dernier on a fait des activités qui sont Oh là là, même pas la. Et en vrai, surtout on voit les on voit les boutiques de, de chaque ville, tu vois. Mmh. Et elle a commu aussi. Ouais, elle a commu, bien sûr. Elle commu. Moi, j'ai regardé euh, la vidéo que vous avez fait à Berlin et trouvé très stylé. Bah, parce, marrant, parce que Berlin, c'est une ville où je suis allé six ou sept fois. J'adore cette ville. C'est incroyable, frérot. C'est exceptionnel, Berlin. J'adore l'ambiance, la vibe qu'il y a là-bas et tout. Et Franchement, même moi qui ai qui déjà fait des fripes et trucs là-bas, vous m'avez fait découvrir. stylées. <rire> lourd. Stylé. lourd. C'est lourd. Tu vois, le mélange street culture et genre euh, ville, ouais. Ouais, est il est, est cool. à 200% à Berlin. Et quand ouais. tu vois Paname, tu te dis frérot, il manque des trucs. J'aime ce que t'as dit. J'aime ce que t'as dit. T'as résumé le truc de ouf. dédicace à Cyrus North. Il est venu dans le chat. Il a Cyrus qui fait. Aye. Aye. Si, si. Oh. Il a dit j'adore ces mecs. Quel on a fait un tout derniers achats vrai. avec Cyrus. Ah, c'est bon. Exceptionnel. J'avoue moi je... en vrai derniers achats euh, c'est cool ah, aussi. Tu, vrai tu, vrai vois. Lourd, tu vas pas préparé celle-là là. Hein? Belle transition. Non j'ai pas préparé mais il m'a fait penser aux derniers achats. En fait je repensais à tous les formats qu'on a. On kiffe tous les trucs. Ouais en vrai on kiffe tout ce qu'on fait. Mais les derniers achats c'est cool parce que du coup ça permet de vraiment parler de tout ce qu'on kiffe tu vois. Et d'un truc d'actu aussi. Pas forcément en vrai pas forcément d'actu, hein, c'est juste euh, les derniers trucs qu'on a achetés. Okay. Et j'avoue moi c'est pas forcément d'actu ce que j'achète en général, <rire> je vois. des trucs. Tu vois. Ouais, ouais, je vois. Donc euh, non, et puis c'est cool de voir chacun ce que chacun achète, ça peut inspirer, c'est de ouf, et même pour les gens, euh, nous dire ce qu'ils ont acheté dernièrement, c'est mmh. un mmh. partage, c'est un partage qui est cool je trouve. Ouais, parce qu'à un moment donné, ça fait trois fois que Zach essaye de me donner la parole. Ah mais en douceur. Ouais, non, non tu fais ça très bien. Non, non, c'est. Il y a 97ème. J'ai vu que tu voulais dire et tout. Il y a 97ème. J'aime bien. Non, en vrai, moi, mes deux formats préférés, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais c'est le Camino Club et le Avant j'étais moche dans la thèse. Ah ouais, c'est noir Ah ouais, j'avoue, avant j'étais moche. Genre, en gros, c'est les deux émissions où moi je m'éclate le plus. Ouais. Parce qu'il faut que j'arrive à retrouver des anecdotes que où les gens même ont oublié, tu vois, mm. ou que personne pensait pouvoir, euh, que, que ça sorte un jour, tu vois. Ah, ouais. Et c'est chelou de dire ça, mais j'aime trop sortir le dossier et voir la tête de la personne, tu vois, et se dire, ouais, comment Raconte il Alonso. sait, tu vois. <rire> genre, bon. Alonso, par exemple, on avait fait, genre, j'ai récupéré des vidéos de lui qui datent de 96, ouais, je crois que c'est ses, ses premières scènes. Okay. Et genre, même lui, il les avait pas vues, en fait, tu vois. Ouais. Et quand il voit le... En fait, quand tout quand bah, son bah, équipe voit la, la réaction, quoi. quand euh, son bah, équipe ouais. voit la vidéo et que genre, et... en plus, je crois que Sean m'expliquait qu'ils ont perdu. Enfin, sur la vidéo, il y a un mec qu'ils ont perdu depuis, tu vois. Et voir, tu vois, leur réaction, je trouve ça, je trouve ça trop fort, tu vois. Oh, je suis mort, la photo de mes emails. Il <rire> <rire> y a ça, il y a genre euh, quand on a fait le le Camino Club d'Ahmad. Genre l'histoire de son court métrage où il s'est fait arrêter par la police. Genre, euh, genre, personne savait, tu vois. Et quand je lui ai dit Ouais raconte l'histoire de la caméra tu vois. Je voyais sur sa tête que c'était pas au programme tu vois ouais. à ah ouais, ouais. j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop faire ça. J'aime bien, Genre, euh... tu prépares un peu l'émission comme moi on dirait. J'aime bien. Je pense, je pense. Mmh, ça sent pas bon de... <rire> cest dire qu'il euh... prépare un ouais, truc pour non la fin non <rire> régie. Je j'étais en régie, il a dit ouais j'ai interrogé des gens avec qui vous avez bossé tout ça, j'ai commencé à cogiter non. tout. Non mais tranquille, <rire> tranquille. Il n'y a aucun, il y a aucun problème. il y, y a pas de souci. Bah, merci de vos réponses, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime bien que tu aies dit que as acheté des, des choses un peu vieilles parce que moi aussi j'aime beaucoup le vintage, etc. Franchement, je kiffe ça. genre J'adore faire des fripes et tout. Et moi personnellement, alors ça c'est personnel que j'ai vu, mais il y a du monde qui retourne un peu sur streetwear un peu vintage. Et il y a même beaucoup de marques, je trouve, qui se lancent dans ça. Des marques avec des initiatives de mecs comme ça, tranquille et tout. Tu vois même pas des grandes marques. On les retrouve dans les fripes, on les retrouve sur Insta, etc. Vous en pensez quoi un peu de, de peut-être ce retour pour beaucoup de de, de, de, de à l'ancienne, de fripes, de trucs qui se lancent comme ça en ligne, etc. Des fois même très cher, hein, je tiens à le dire. Il y a, il y a certaines marques <rire> sur Insta de vintage, où vous avez des belles pièces, mais c'est très cher. Hein. Ouais, ben, en vrai, j'ai l'impression qu'on est dans cette mode depuis depuis dix piges, hein, depuis 15 dix piges. En ouais. vrai, l'un des premiers, je crois, d'entre nous à avoir cogné les friperies, c'est Sean. Ouais. Euh, en gros, je me souviens, il achetait des pantalons il coupait, oh. il coupait le bas pour que ça fasse un peu cette 8 que ça ait un flow. Il les, cols des... aussi. les cols aussi. Les, les cols aussi, porter des manteaux femmes, tout ça. Mais en vrai, c'est une tendance qui est revenue fort avec le délire un peu d'Hachou, tu vois. ouais Où ça a commencé avec les sneakers et petit à petit, à petit ça arrivait aux vêtements avec le velours côtelé, etc. Mm -hmm. Et en vrai, c'est devenu plus accessible puisque le délire vintage, euh, t'avais quand même des, des boutiques où tu pouvais, genre, tu avais les vêtements qui étaient entassés, tu pouvais récupérer des pièces pas chères. Ouais. Mais t'avais aussi le délire où T'avais un petit peu tout le côté chic parisien qui s'appropriait le délire et t'allais dans des friperies où tout était hors de prix. Alors ouais, c'était gentrifié les de ouf. Ouais. Tu vois, ah ouais. Exactement, tu vois. Et là, en vrai, ça devient accessible et, et c'est dard, tu vois. T'aimes bien Ouais, c'est Ouais, je kiffe. Franchement, je kiffe. Et je me permets, parce que la mode, c'est que ça. Parce que Monroe et moi, en tout premier, on avait une émission dédiée à la mode et les vêtements qui était signature. Ouais, et euh... cette émission-là, on s'entraînait. Et du coup, il y a un truc qui revenait souvent quand on parlait des différents styles ou des différentes pièces. C'est que c'était à la mode il y a des années que ça revient aujourd'hui. Hmm. Ça fait que ça en fait. T'avais une phrase, tu te rappelles la phrase que tu disais je, je me souviens de « et ces ados ont bien changé non, bah ». Non, <rire> pas <rire> bah ça la phrase sur la mode. Hein la phrase du début genre C'était quoi la, la phrase qu au début ou à la fin disait que la mode c'est un cycle et que… Ah ouais, bah ouais. J'ai oublié la suite, mais souviens euh, souviens la botte, c'est un cycle. Je me souviens plus. Du coup, euh, c'est que ça. Moi, moi, vraiment, moi, vu que j'aime bien le vintage, etc., j'aime bien acheter des, des pièces comme ça. Genre, un avis personnel que j'ai et qui, qui n'engage que moi. Mais quand je vois des pièces de l'époque et que après je vais, par exemple, dans un Adidas ou un Nike classique et je regarde ce qui est produit à l'actuel, je trouve que les, des, des pièces d'il y a 15, 20, des fois 25 ans, je trouve elles ont dix fois plus de personnalité. Ouais. C'est bizarre de dire qu'un vêtement a une personnalité, mais je les trouve, je sais pas, genre je trouve que le parti pris est mieux. C'est moins uniforme et du coup ça te plaît ou ça te plaît pas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus uniformisé à l'heure actuelle. Et peut-être que je dis de la merde, mais c'est vraiment un avis perso. Bah non, non, non, voilà. c'est vrai. Et en vrai, tout à l'heure t'es arrivé avec une veste Yves Saint Laurent, ouais. vintage frérot. Ouais, c'est vintage. Ouais, ouais. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, t'étais mi habillé en haut, mi détente en bas, et je trouvais que la veste <rire> elle que était... la même non c'est vrai frère, ouais, elle je était lourde la, elle... oh, la veste elle était lourde frérot mais moi je suis d'accord avec toi et en plus je trouve ça tuba parce qu'il y a une partie où, où en vrai il y a des marques qui essaient même pas de créer des nouvelles silhouettes, des nouveaux trucs c'est tout le temps ressortir des paires à l'ancienne, des vestes à l'ancienne <rire> franchement tu... non c'est bien <rire> mais en... c'est bien mais faut pas faire que ça parce que sinon vrai, ça veut dire aussi ça. que empêches aux créatifs que as dans ta marque de créer des nouvelles choses et ça c'est pas bon en quelque sorte, il est bride. Mmh. Ah ouais, ah ouais, fort. Bah ouais. fort, fort. D'ailleurs, la dernière pièce que tu as achetée euh, via un de nos liens, il avait fait la ref, c'est une, pi une pièce vintage un petit peu. Sagro, Le, le pull Adidas. Ça gros, le pull ouais. il est parti. <rire> Les deux couleurs. Hein. Bah ouais. Et la livraison vintage, express, 24 heures. Je hein. <rire> <rire> sais pas pourquoi je l'ai vu, j'ai dit ok ça. J'ai acheté direct, j'ai même pas essayé de réfléchir, ouais, avec le lien. On comprend. <rire> c est c est bien. Bien. Et la veste, Yves Saint Laurent, je l'ai acheté à Tony c'est à Belleville. C okay. c est, c est, ouais. ils, ont, ils ont un petit magasin au-dessus d'un bar, c'est très stylé. C'est un, ouais, ouais, un gars sûr. Je l'aime beaucoup, voilà, je tiens à le dire s'il y a des gens qui ont... Il, a, il, a aimé, il avait eu un petit corner à cet ouais, ouais, Franchement, j ai, j ai, la, la, la veste, il en avait des tonnes comme ça, j'en ai pris un pour moi, un pour ma meuf, maintenant on a match comme ça. Je crois qu'il a un pop-up samedi, je crois. Ouais, sans doute. Il en avait un au sucre à Lyon il n'y a pas longtemps. Euh, non, non, ça c'est. Ah non, ouais, ouais, pardon, pardon. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, L'an dernier, ou je crois il y a quelques temps, en tout cas, vous avez commencé un peu, essayé de vous lancer un peu sur Twitch, etc., euh, avec des émissions. Moi, je suis venu, je suis allé venu. Il y a eu Billy, etc. Qu quel bilan vous tirez de ces premières émissions Est-ce que c'est à refaire ou non Même si maintenant, du coup, vous faites des matinales. Ouais, fort. Ouais, ouais fort, fort, fort. Je vais On va prendre le temps de. Il de... y a plein de concepts. Vas-y. Genre qui vont arriver. Et... Genre bah, déjà pour les 5 ans, on avait fait le Acop ou Alessa, hmm. et ouais. c'était d'art d'art et moi je serais chaud de fou que les autres émissions reviennent puisque le Cam camino club le jeu c'était c'était d'art c'était des... énervé moi j'aimais bien hein. euh, le qui veut vraiment, le alors les barres euh, roses c'est vos heures de stream et les barres euh, vertes c'est le nombre de vues ok si jamais. le ah, c'est à dire on est on est remonté là là vous êtes remonté et vous <rire> recommencez à live de plus en plus régulièrement et le mois dernier regardez c'est votre mois le plus live euh, que vous avez fait vie enfin, en tout cas du média okay. analyse hashtag analyse et là le l'anniversaire c'était l'anniversaire camino moi j'en garde un souvenir euh, mitigé, parce ouais. que c'était notre anniversaire, en vrai on a grave grave taffé pour que le live il se passe bien, On fait en vrai, en vrai on est chez Webedia là donc vas-y je vais dire, <rire> en... Non, ah, -y, en vrai c'était l'anniversaire de problème, vrai, hein. Camino et on cherchait un endroit pour faire le live tu sais, et en vrai j'essayais de trouver des studios, des trucs et tout, et en vrai j'avais demandé à Webedia, on avait reçu un devis frérot à 45 000 euros. Hein, bye, <rire> c'est à dire non c'est regardé comme d'hab On a dit bon vas-y on va faire tout seul hein. <rire> On va faire tout seul On a acheté on des micros sans ouais. fil On a acheté une table de mixage Et après on a, on a fait le live Et c'était dur hein, pour gérer le son C'était dur. On avait chaud jusqu'à la fin du live On avait mis une Air Gen Jordan une Dior en, en lot ah ouais. C'est à dire si elle partait on allait devoir acheter ça. la paire on a sauté de joie quand euh, il y ah a moi la de joie. Euh... Ah moi ouais ouais, ouais, ouais, ouais. j'ai sauté de joie. J'ai sauté de joie. Et, et ouais ouais, en vrai on, on s'était débrouillé pour faire le truc et c'était épuisant. En vrai c'est le dernier live qu'on a fait pendant longtemps parce que moi j'avoue ouais. que après le live j'étais... Ça vous a fatigué. Ouais. Moi, ouais. là, en vrai il fru... y a un truc. C'est que genre c'était euh, bah, pendant le Covid tout ça. Et en vrai ça nous a permis de continuer à faire des trucs pendant le Covid. Et du coup on a poncé grave le délire. Et c'est vrai que... Genre l'anniversaire bah c'était un peu la fin de ce truc là mais pas vraiment mais en gros on a beaucoup à faire et c à la fin on était un peu épuisé franchement ouais, bah ouais, je comprends, on ouais. commençait et même le live où t'es venu par exemple c'était le début de Twitch. Ouais. Et c'était la débrouille encore une fois, tu vois. Donc ça veut dire que l'installation, tout ça, c'était <rire> ouais. compliqué. Je peux très te dire, pratiquant. dans mon local, je monte un plateau là, etc. Donc euh, c'est bon, il est fait, il est ouais. prêt, etc. Mais ça, ça coûte cher et c'est ah ouais. cher à faire. Après, euh, j'ai réussi, j'ai un ingé son qui m'a aidé, etc. Lourd. Après, au niveau du son, j'ai vraiment du lourd. Mais euh, ouais, c'est relou. C'est relou. Donc, ça ça pris ouais. 4 mois à le faire correctement. Hein. Ah. Du coup, c'était... Franchement, c'était des bonnes. Euh, c'était voilà. très fatigant, mmh. mais c'était des bons moments. Genre, les lives, c'était trop marrant, frérot. Trop quand on jouait, tout ça, c'était. Ah, tu kiffais ah, franchement, c'était kiffant. C'était kiffant de ouf. Ça fait plaisir. Mais très fatigant. Et du coup, ouais, quand on arrivait à ce live de l'anniversaire, on était tous épuisés, je pense. Hein. Ouais, C'est ce qui vraiment. a fait qu'on n'a pas relive tout de suite ouais, derrière. Je vois, je vois. Et là, on recommence à live. Il y a aussi l'évolution au niveau. Parce que. En vrai, l'anniversaire, ça nous a quand même aidé à level up le setup. Ah oui. Et du coup, là, on arrive à un moment où, genre, niveau matos, on est bien et on est plus à l'aise pour faire des lives. Et c'est moins contraignant et c'est moins frintigant. surtout, j'ai l'impression que vous faites des formats, entre guillemets, plus légers. Aussi, Donc, ouais. c'est plus cool à faire, un peu répété tous les jours et tout. En vrai, le, le 10, on va faire une émission un peu, un peu cool. Ok. Un peu cool. Le 10 novembre. Ouais, je crois. C'est le 10, 11, je ne sais plus. 10, le ah, 10, 10, le 10. Euh, ouais. Bah c'est top. Okay. C'est top, c'est top. On dit souvent que travailler avec ses potes, c'est mauvais plan des fois, parce que du coup, c'est très difficile d'aller les uns envers les autres. Des fois, euh, le, la relation amicale peut prendre le dessus et tu peux même avoir du mal à te dire les choses et ça peut en frustrer certains, etc. Parce que du coup, vous n'avez pas envie de vous froisser, nanana. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour réussir ceci Comment est-ce que ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord les uns les autres et quand il faut prendre une décision comment ça se passe oh, D'abord ouais. pour commencer comment est-ce que vous faites En vrai c'est tout, <rire> tout le contraire alors, Franchement ces bah deux là alors. ils se sont, ils sont écharpés pendant pas mal de temps alors, avant alors. De, retrouver, de trouver un terrain d'entente Et en vrai moi je trouve, je trouve ça archi d'art de, de pouvoir bosser avec mes potes parce qu'en vrai genre, euh, genre des fois tu vois un peu de, je suis, à la base j'étais quelqu'un de très renfermé et Du coup j'ai du mal à m'exprimer tu vois Et en fait de pouvoir aller voir mes gars et de leur dire les gars Là ce que je vais dire je vais peut-être pas bien le dire mais Genre, euh, voilà, ça, ça, ça va pas, ça, ça va pas, là, ça, là, ça va pas, tu vois. Et de le dire avec une mots à wam c'est un truc que je pourrais pas, pas tu dire en entreprise. Hein. Ok. Genre, tu rentres pas dans le bureau de ton boss et tu lui dis, ouais, tu me casses les couilles, ça, c'est pas carré, machin. Mm -hmm. Ou ton collègue, tu vois. Il va, il va aller voir l'ARH, il va dire. Ah, ouais, ouais c'est euh, beaucoup trop plus formel. Tu vois ça, ça, Tout de suite, ça part dans des trucs, dans des trucs bizarres, tu vois. Moi je pense, je suis d'accord avec ça Non vas-y je, que... enfin, a... je pense que ce sera mon <rire> dernier travail Je pense que ce sera mon dernier job déjà <rire> Non non mais en fait tu l'as dit dans ton énoncé dans ouais. ta question C'est que euh, genre si tu te dis pas les choses Pour moi ça peut pas marcher tu vois, Je suis d'accord C'est impossible C'est à dire qu'on s'embrouillait beaucoup Mais je pense que s'il y a un maillon faible dans l'équipe Genre il peut qu'on arrive à s'embrouiller ou mmh. des trucs comme ça, tu vois mais à partir du moment où le noyau il est soudé solide. Ouais. et solide je pense que ça peut enfin ça pète pas ça pète pas ouais, et en fait en vrai faut pas que laisser l'opportunité de... que ça pète c'est à dire que si tu te dis pas les choses tu laisses cette opportunité se créer au bout d'un moment. Ouais, je suis d'accord. En gardant les trucs pour mais toi. Il y a des gens qui etc. ont du mal à se dire les choses. Donc, du ouais, coup, de comment ouf. tu fais pour résoudre ça Genre, de vous, au fil des années, 5, 6, 7, du travail. C'est du travail, mais il y a une personne moments. ici qui sait très bien le faire et qui nous a appris aussi, nous, à le faire. C'est Sean, frérot. En vrai, quand il y a un truc qui n'allait pas bien ou qui, qui était pas bon, frère, on nous disait la vérité. Et, et du coup, euh, et puis, ah en bon. vrai, on, on, on, on se ment pas à nous-mêmes, tu vois. Donc, euh, on dit la vérité à nos potes. Frérot, si le truc n'est pas bon et que tu fais pas les bonnes choses. Euh, pour dire les choses et c'est il y a que comme ça que tu peux avancer en vérité et il y a que comme ça si tu vois que ton pote il fait de la merde si tu lui dis rien il va continuer à faire de la merde et tu vas jamais le relever. Et imaginons on prend un sujet et genre deux avis peuvent s'entendre mais vous êtes pas d'accord c'est à dire qu'il y a pas un qui a plus raison que l'autre c'est deux avis qui peuvent parfaitement s'entendre bon ça nous a arrivé pendant longtemps mais ça nous arrive tout le temps ça nous arrive du coup du coup ça se passe comment on est jamais d'accord en vrai on est jamais d'accord en vrai tu testes. Ouais, mais genre... comment tu testes de l'un ou de l'autre C'est quoi bah Comment je ça je se passe un peu le processus je prends... Genre, vous faites des votes je... Je... Non, celui... mais je prends, exemple, je... je prends un exemple tout bête. Vas-y, vas-y. Des fois, on sort des vidéos. Mmh. Genre, moi, je pense à un titre. Shane il pense à un autre titre. Ouais. Genre, euh, je lui explique pourquoi. Moi, je pense ça. Lui, il m'explique pourquoi. Et il me dit, vas-y, on teste le tien. Si ça marche pas, on change demain et bah, Et basta, tu vois. D'accord. Ou genre, enfin, euh, c'est tout le temps comme ça, en vrai. Frère, moi, tu sais pourquoi bon. J'aime trop ça, moi. J'aime trop. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de mauvaise décision tant qu'il y a une qu'il y a une loi dans ta réflexion. Hein. Si il vient, on n'est pas d'accord, il me dit, moi je pense ça parce que ça, je ne vais pas lui dire, non, moi je pense ça parce que ça. Il vas-y, on teste, on teste le mien, on teste le tien, vas-y, on y va. En vrai, c'est comme ça qu'on qu arrive à, à avancer. Hein. Moi, oui, j'avoue que je vois les relations entre potes comme les relations, mmh. comme ta relation avec ta go. Si vous ne dites pas les trucs, ça ne va pas être... Euh, merci. <rire> <rire> Tant de symbolisme. Ah, bon. va... En vrai, ça ne va pas être bon. Ça va pas être bon. Ah, ouais, ça veut dire c'est mieux, on se dit les trucs. Mais vas-y, tu vois. Et même s'il faut s'écharper, on s'écharpe. Et moi, ah smo ouais. est... et Wam. gros, tu à sais Même là, pas, frérot. Des, des trop, frérot. Ah, est même pas. Mais c'était constructif, hein. En vrai, ouais. ça nous a fait évoluer ouais. tous les deux. En vrai, euh, on, on est têtu tous les deux. Ouais. Et, gros, on s'est vraiment embrouillés salement mais... des fois. Mais, mais salement. Mais, mais, en fait, mais... comme on est des potes, toujours dans le respect. Oui, toujours dans le respect. En vrai, ça n'aurait jamais pu arriver au moins ou quoi que ce soit, tu vois. Ça a toujours été verbalement. Mais ouais. Et moi, ça m'a fait grave évoluer. Tu vois ah, moi aussi. Hein. Donc, euh, j'ai un truc que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Quand tu <rire> travailles avec Cosmo, <rire> tu peux <rire> travailler avec tout le monde après. <rire> <rire> <rire> non, l'ancien. Cosmo. Cosmo 2015, là. Ah, 2013, même. Tu n'était pas non. dans une bonne passe, tu vois. Ah, euh, Il ouais. donc euh, Et comprends. ça se retransmettait. Moi, j'ai du mal à ne pas. À faire genre. Mmh. Ouais, toi, Monroe, j'ai l'impression une force un peu plus tranquille. T'en penses quoi un peu de ce qu'ils sont en train de euh, se dire Moi, j'allais dire en mmh. vrai, on a eu l'expérience aussi. Genre, euh, on a eu. En vrai, on n'était pas que 6 que, que avant, tu vois. Mmh. Genre, il y avait du monde qui était là avant. Et on a eu l'expérience de quand tu dis pas des choses, mmh. ça s'envenime. Les gens, ils pensent des trucs dans leur tête, ils se font ils ah se ouais. une histoire et au final ça explose tu vois alors qu'en vrai tu peux désamorcer ça en, en, en disant la vérité dès le départ tu vois ah, mais ça demande aussi de savoir mettre son égo de côté et ça c'est pas fait pour tous ah ouais, bien Donc, sûr sauf, monde, si, faire. sauf si on va tous dans, dans le si, même sauf si direction. on veut tous le bien des autres ouais, et tu vois ouais, nous on sûr. aime bien mec notre communauté être en mode euh, on veut le bien de notre communauté, quand il y a des gens ils s'embrouillent en commentaire, on dit hey, « hé les refs, chill, venez, on n'oublie pas que nous tous on aime les mêmes trucs, Il ouais. y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Ouais. Là de toute façon, il va se passer quoi On va s'embrouiller nous six, on va faire quoi On va aller travailler au Monoprix <rire> ou au McDo et retourner à notre vie d'avant. Mmh. Ah non frère. Ah, ouais. C'est-à-dire c'est mieux, on... Ouais, ça on applique ce qu'on dit aux gens de faire dans la communauté et on essaie de, de s'entendre frérot. Mais en vrai, pff, en vrai, on s'entend bien. Oui. Et ça va trop mieux quand tu discutes, surtout gros, même quand tu joues au foot, si tu parles bien avec ton collègue, quand vous jouez c'est noir. En vrai tu ouais, vois. Ouais, c'est. Ce ça l'empêche pas de le... faire des mauvaises passes, mais au moins tu lui dis quoi. Très... <rire> je me sens visé, je le sens visé. Oh c'est <rire> <me sens visé. rire> bête à dire, mais dans une relation, le plus important c'est la communication. Ouais, je suis d'accord. Ça veut <rire> dire que... Elle est où ta street cred Elle est plus là depuis longtemps, On en a plus besoin de toute façon. Jeff <rire> Tu peux pas être vulgaire. <rire> mais non mais des je le pense effizients. vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis d'accord avec Sean. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je suis allé voir quelqu'un du coup qui, qui qui vous avez déjà travaillé. Peut-être vous vous rappelez pas, mais justement pour lui demander une question un peu sur le monde. Ah. Et ça. Alors, il, il On normalement, peut... vous le connaissez, Didier de SNS. Ah, ah. Didier de... Voilà. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit, bah tiens, je vais recevoir Camino, etc. Est-ce que. Parce que lui aussi, il est passé série Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il y aurait une question intéressante, etc. à leur poser Donc, la voici. Dédicace à lui. Il n'y a pas, pas. duplex là, ah. ah. <rire> non, non, il n'y a pas duplex. C'est moi qui vais les poser. Non, je suis son porte-voix. Didier, il allait arriver comme ça déjà parlé avec lui ou pas En DM, ouais. Ouais Ouais. J'ai jamais vu en vrai par contre. Je pense que ce mec est trop intéressant frérot. Ouais. Donc ouais, euh, je, je te pousse à parler encore plus avec lui. Et bah, je vais en parler <rire> encore plus avec lui, merci. Alors il m'a dit, Alors des... Alors, je, je, je cite, « Alors, à l'heure des rafles constantes, comment imagine-t-il que la consommation de sneakers va évoluer à l'avenir Et ont-ils eux-mêmes des idées pour améliorer le rapport marque-client c'est des... Ah. Des... des discussions ah. qu'on a eues avec lui ah C'est des je discussions qu'on a quasiment Tous les matins en live Donc comment imaginez-vous la consommation de sneakers Que la consommation de sneakers va évoluer à l'avenir dans un premier temps Et après je vais répéter la seconde Vous pouvez y aller ouais. Est-ce qu'on peut répondre En En Prends ton temps gros non, y a en, pas de vrai, en vrai je vais... on va répondre mais pas en profondeur Parce qu'en vrai cette expertise là C'est l'expertise qu'on vend en marque En vrai ça veut dire des fois, des fois on dit des trucs en live ou dans des contenus, le lendemain on allume des op de Marc, ouais. c'est exactement Plus ce qu'on a. Ouais, ouais, et après on leur dit, ils mais oui. non, mais le timing était truc. Ah mais je comprends. vas-y, mais on va répondre, on va répondre. Et même des fois quand on leur dit, ils disent non, tranquille. après on le dit non, dis dit la vérité. <rire> après, ils disent ouais. Comme vous sentez, comme vous sentez, tu tu je suis te pas là pour, pour mettre pour dans la v... Alors, comment est-ce que vous imaginez que la consommation de sneakers va évoluer à l'avenir à l'heure des rafles constantes. Donc à l'heure actuelle, il y a plein de rafles tout le temps, machin. Comment est-ce que vous imaginez que la conservation... L'exemple de, de, de ce que Pata a fait, ils ont, ils ont redonné l'accès. Enfin, ils ont redonné l'accès. Ils, ils ont fait rappeler aux gens que c'était possible de faire des sorties de sneakers comme à l'ancienne. Les hum. à dire premier arrivé, premier servi avec un nombre assez conséquent de, de perches. Hein. Ouais. Et c'était cool. Les gens, ça leur a fait plaisir de regoûter à cette expérience. Même il y en a qui ne l'avaient jamais fait, je pense. Hum. Ils l'ont fait pour la première fois. Donc, il y a plein de portes. Il y a plein de portes de, possi euh, de, de possibles. En, en vrai, pour compléter ce que tu disais, il y a, on n'en a pas parlé en France, mais en, en vrai, la, la New Balance s'allait et Bumbery. Elle était dispo à Châtelet. <rire> premier arrivé, premier servi. Tu, tu vois. Et tout s'est bien passé. J'ai pas eu ma paire mais tout s'est bien passé. C'était quoi votre rapport avec ça Est-ce que vous pensiez que le, le, le, vu qu'il y a à chaque fois des, des quantités limitées pour également garder une valeur du truc et que du coup bah, le système de raf il a, le, il a son problème Donc, euh... moi, je, moi je pense vraiment qu'il y a plein de trucs sur lesquels les marques elles sont tubes Et elles font pas attention... En fait... Comme par exemple Genre, On écoute. Elles ont une vraie visibilité sur la data tu vois D'accord. Ça veut dire qu'elles savent exactement qui veut qu'elles perdent et par exemple salami euh, l'a dans notre équipe, elle reçoit des accès exclusifs sur des paires qui ne sont pas dans sa pointure. Ça veut dire, il y a des paires sortant à partir du 40, elle reçoit un accès exclusif alors que c'est écrit qu'elle fait du 38 dans son app. Tu vois. Donc pour moi, genre, je pense que le step d'après, ça va être de mieux utiliser la data et de produire plus. Tu vois. Mais d'un autre côté, je pense aussi que les marques, elles sont... Elles sont, plus en, elles sont moins en position de force. Et là, en vrai, le public, il dit hey, « Vous nous faites chier, on n'arrive pas à acheter les produits, on va aller acheter chez New Balance. » Ou « Vous nous faites chier, on n'arrive pas, vous créez pas de nouveaux modèles, on va aller acheter chez Adi, etc. etc. » Donc je pense qu'il y a aussi un, un que le peuple a, a le pouvoir, en vrai. Je pense ah, que ouais. le peuple a le pouvoir. Et je pense que, que au-delà de au -delà de, de, genre de la disponibilité du produit, il y a aussi les conditions de production du produit où les gens... Ont, en vrai, quand les, les problèmes s'accumulent, genre tu peux pas avoir le produit, le produit il a été conçu par des peuples opprimés, des trucs comme ça. Les mecs à un moment ils en ont marre, mon ref. Ils en ont marre. Et ils veulent que les situations changent alors et, ils, ils essayent d'acheter d'autres produits. Et en plus là, c'est même pas genre il y a par semaine, il y a 10 perches chaudes qui sortent. Ça veut dire si t'as. Si tu es regardant sur les conditions de production, tu peux trouver une marque qui produit bien. Ouais. Si tu es regardant sur le fait que la, les paires soient dispo, tu peux acheter autrement, tout ça. Donc pour moi, les, juste les marques, elles vont être de plus en plus à l'écoute. Et je suis pas sûr que moi, ça dure. Et en plus, tu vois, pour parler de Didier de SNS, après je vais passer la parole pour parler ouais. de Didier de SNS, lui, il gère un shop. Et en vrai, les marques, elles font exprès de faire monter la hype sur certains produits. Et eux, ils vont leur donner deux paires et ils vont dire, hey, la foule devant. Gère, c'est toi qui te débrouilles. T'as deux pères, démerde-toi. Et ça, ton dos. Veut dire, ça veut dire qu'ils doivent gérer avec la sécurité, ils doivent gérer. C'est une galère, gros. Les mouvements de foule dans, dans, dans, dans Paname, c'est une, une galère. Et en vrai, on l'a vu avec Suprême, ça finit jamais bien. Donc autant faire en sorte que tout se passe bien, mettre des produits de plus en plus disponibles, et voilà, tu vois. Et nous, de notre côté, on essaye de. En vrai, si vous regardez vraiment Camino. Mmh. Vous voyez que les produits que nous, on met en avant et qu'on kiffe et qu'on porte à nos pieds, c'est jamais des produits hype. Presque jamais des produits hype, tu vois. Ça peut, ça peut ça arriver une faux. fois en passant. Oui. Mais sinon, on ne porte que des produits qui sont largement dispo. Et les produits qu'on partage aussi sur les réseaux, ils sont largement dispo. Ah bah moi, dire... quand j'ai cliqué sur le plus Adidas et que j'ai vu que j'ai pu <rire> le mettre dans le panier, j'étais ah content, oui, <rire> content. En vrai, il y a des produits cool partout. Il ne faut pas regarder que les produits qui sont, qui sont, qui sont, qui sont rares, en vrai. Vous en ouais, pensez là... quoi, un petit peu, les autres moi, j'avoue, j'ai un regard un peu pessimiste là-dessus. Vas-y. Euh, je trouve que bah, déjà le délire de, de petites quantités de raffle, de, de jouer pour gagner ta paire, le, pour gagner le droit d'acheter ta paire, ouais. je trouve ça inadmissible presque, tu vois. Ah, ouais. Et euh, c'est relou. Mais en vérité, c'est que sur une petite partie des produits, parce que comme il l'a dit, il mmh. y a énormément de produits. C'est juste que les gens, moi, je ouais. j'avoue, je J'aime pas dire ça, mais y a aussi, on a aussi notre responsabilité de consommateur. Mmh. C'est-à-dire que tant qu'on va acheter... acheter vra... non, mais, <rire> non, mais moi, j'en fais partie, tu vois. Mmh. Je, me, je me jette la pierre à moi-même, en vrai. Genre, tant qu'on qu qu continue à acquiescer ce délire-là et à participer au raffle et à acheter et à se précipiter pour avoir certains produits, etc., mmh. bah, les marques, euh, je pense qu'elles vont pas s'arrêter de le faire, tu vois. Ah non Et du coup... Je pense que tant qu'il n'y aura pas un vrai... Et en vrai, on parle d'une marque en vérité, ouais. quand on parle de ça, tu vois. Mmh. Tant qu'il qu n'y a pas un vrai boycott ou un vrai truc qui est fait pour, que, pour leur expliquer que vas-y... Parce qu'en vrai, là, de plus en plus, les gens en ont marre et le disent, c'est bien, tu vois. Mais on continue de cliquer. Et vas-y, je pense que tant qu'il y a ce délire-là, bah, il y aura toujours ce délire d'exclusivité. Maintenant, je pense que c'est aussi à nous de faire cet effort, et nous, je trouve qu'on le fait bien chez Camino, tu vois, ouais. c'est de montrer que, vas-y, il n'y a pas que ça qui existe. Et ce n'est pas parce que telle personne a porté cette paire que tout le monde doit avoir cette paire. Et en vrai, tu as tellement de possibilités qui sont archi-cool et des fois peut-être mieux que ce qu'ils ce qu veulent mettre en avant, tu vois. Bah, je pense qu'il faut juste ouvrir les yeux. Juste, il euh, faut arrêter de se mettre dans un mood où tu penses que parce que tu as ce produit-là, bah, tu vas rentrer dans ce mood de personne-là. En vérité, non, parce que nous, quand on marche dans la rue, quand on voit des, des petits ou des gars qui sont dans notre délire, etc. Bon, on a des trucs différents, mais on, on kiffe on en... ce qu'on voit et on est ensemble, tu vois. Donc, euh, moi, c'est juste ça. Donc, euh, côté marque, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas trop bouger, tu vois. Okay. Vont continuer. Tu vois, le truc euh, de Pata, je trouve que c'est archi d'art, mais c'est ponctuel. Et... Ils avaient fait quoi, Pata, si tu peux résumer vite fait En fait, il y a un délire euh, ces dernières années, c'est qu'il n'y a plus vraiment de, de drop euh, physique. Okay. Et il y a aussi ce délire de père limitée où tu ne sais pas si tu vas gagner. Et même si tu es le premier à cliquer sur le truc, tu ne sais pas si tu vas avoir ta paire. Donc, ils sont venus dans un mood qui, qui est un peu à l'ancienne où genre, tu viens et le premier qui est dans le, le, devant le magasin, le premier qui va rentrer, bah, c'est le premier qui aura sa paire. Et après le deuxième, puis le troisième. Et après troisième. le deuxième, et ainsi de suite. Donc, c'est juste, toi, toi, qui te déplace et qui, tu vois, t'as des terres. Ça veut dire, si tu veux vraiment le produit, tu viens 4 heures avant, t'as ton produit, et en même temps, tu fais la queue avec des mecs qui sont passionnés comme toi, donc t'as aussi cette expérience Tu rencontres des gens. Ouais, ils, na, na, na. Ont, ils ont refait un peu ce délire-là qu'il y avait à l'ancienne, tu vois. Et Mais pour moi, c'est trop ponctuel. Et Pata, ils l'ont fait parce que c'est des mecs à l'ancienne et qui sont dans la sneakers depuis très longtemps et qu'ils ont appris, tu et qui... vois. Et qui contrôlent leur quartier en vrai. Et qui... et qui contrôlent leur quartier parce qu'il n'y a eu aucun débordement, je crois. Ouais. Tout s'est bien passé, tu vois. Il y a eu énormément de monde et c'était nickel. Et voilà, mais c'est trop ponctuel. Et en plus, bah, la marque ne euh, va pas s'occuper de tout ça, comme il disait tout à l'heure. Euh... Ouais. Genre, euh, eux, ils s'en foutent des gens qui attendent et qui se bagarrent devant pour une paire, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, moi, ce délire-là, je trouve qu'il est trop ponctuel et je trouve que c'est dommage de ne pas être sûr de pouvoir avoir son produit quand tu le kiffes, tu vois. Ouais, j'entends. C'est relou. Ouais. Monroe, P.Y., ouais, vous avez peut-être des un... euh, choses à rajouter euh, je Vous n'avez rien à rajouter, c'est pas grave. Bon. Ouais, moi, j'allais dire, les marques, là, pour moi, dans les prochaines années, elles vont se reconcentrer. Enfin, le but d'une marque, c'est quand même de faire l'argent, mais je pense que l'éthique, elle va être réintégrée aux marques. Je pense que tout ce qui est environnemental aussi, je pense que j'avais une autre chose en tête. La communauté, bien sûr. La communauté, je pense que, elle va être mise au centre aussi, parce que c'est eux qui achètent. Et en vrai, je pense qu'il faut de la transparence, parce qu'aujourd'hui, les marques elles, communiquent, mais en vrai, il y a, y a trop de points incohérents, tu vois. Que ce soit dans, dans les publicités, leur façon de communiquer, etc., où genre, ils font, ils font en mine de représenter tout le monde, et alors que non. Et en vrai, la réalité, c'est que... Bon, c'est vrai qu'on parle que d'une marque, mais que... Genre les gens qui, qui, qui vraiment le, pro, le produit aujourd'hui peuvent pas les avoir tu vois. donc euh, pour moi il faut vraiment que tout ça se soit remis au centre et en vrai c'est pas les produits limités qui dérangent s'il y a des produits limités et qui disent que c'est limité ben, en vrai il y aura toujours autant de personnes qui les voudront mais au moins elles sauront genre, à quoi s'attendre aujourd'hui les marques elles, font... elles communiquent pas vraiment sur les produits c'est en mode ouais, y a ça qui sort mais ils disent pas c'est limité ils ouais, pas à combien, bah ouais. tu vois. ça fait que tout le monde se jette dessus et et c'est ça qui crée le, le problème et la frustration. Un jour Didier nous a dit, il y avait une paire limitée qui dropait chez lui. Et il disait, mais moi, ce Stan, cette Stan Smith-là avec la fraise dessus, j'en ai deux. Et la paire pour laquelle tout le monde se bat, j'en ai mille. Tu vois. Et en vrai, la plus limitée, c'est la Stan Smith avec la fraise. Mais les gens se battent pour celle avec qui ils ont vu... Mmh. Révis... C'est <rire> <rire> <Tu vois, rire> on même pas forcément la paire la plus limitée. Si ouais, tu regardes la Air Max 1, là... Je bah ouais, pense qu'ils ont ah. encaissé comme jamais ah ouais, Pata. Et en vrai, c'est le seul truc sur lequel je respecte Mike, en vrai. Parce qu'en faisant ça, ils ont quand même donné un, un CA incroyable à... à Pata, frérot. Ah et oui, c'est oui. qu'avec l'argent que tu peux développer des mecs comme ça tu vois. Que J'avoue que ils sont ah capables ça, de bon comme du meilleur. Bon bon ah ouais. ah, J'aime bien, d'une manière, vous m'avez répondu sur euh, les raves constantes, la consommation de sneakers et, et un petit peu des idées pour améliorer le rapport marque-client. Mmh. J'aime bien, j'aime bien. Dédicace à Didier. Encore. Didier oh, Franchement, il oh, oh. des bonnes choses. J'aime bien. Tain, franchement, c'est trop détente. J'aime beaucoup vos réponses. Ça me fait trop plaisir <rire> cette émission, franchement. Je, vous ne devez pas avoir le temps passé parce que ça fait quasi deux heures déjà. Let's go. <rire> on, est, on est en oh, bonne oh, compagnie. Oh, ouais. Le host est de qualité. Non, ouais. ça va... Merci, merci beaucoup. Je... Les, les viewers dans le chat sont très contents également. En <rire> vrai de vrai, la télé t'ont déjà approché pour faire des trucs Non, jamais. Ok. Franchement, on est bien ici. Ouais. <rire> on est bien est sur Twitch. Non, mais j'adore ça. Il y a Joël dans le chat en plus. Bonjour, bonjour, C'est quand, frérot Il a dit, il a dit, moi je m'inspire d'eux de fou big vous aime bien, il vous aime bien. Très fort lui aussi. Grosse dédicace à Joël le frérot. En finalité, c'est quoi un peu vos projets à venir La ligne directrice des prochaines années L'an dernier, vous avez commencé à essayer un peu de vous lancer sur Twitch, etc. Ah non, désolé, c'était la réponse d'abord. En finalité, quels sont vos projets à venir Et la ligne directrice des prochaines années Comment vous voyez les prochaines années pour vous Bon déjà, il y a eu un statement. C'est notre dernier travail. C'est que ce mot... Merci. Merci que ça. C'est-à-dire bah moi j'ai dit moi <rire> J'ai entendu, c'est ton dernier non. travail, je suis pas bête non, En, <rire> fait, pas en, fait, en <rire> fait, ce que je voulais dire, en vrai, c'est que, vas-y, moi je, je reprendrai pas un taf normal après ça. D'accord. Si mes gars ils sont là jusqu'au bout, je serai là avec eux. Bout. En vrai, c'est juste ça que je voulais dire, okay. par là. C'est que, en vrai on arrive à un truc qui est archi cool, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Très bien. Avec, avec des gens qu'on aime, frérot, ouais. Ouais, ouais. c'est trop lourd. Et si c'est pas dans Camino, ce sera dans autre chose qu'on fera des trucs, tu vois. Bien moi, sûr. en tout cas, c'est ça mon état d'esprit quand je dis moi, c'est mon dernier taf. C'est que vas-y, c'est bon. C'est ce monde maintenant Ouais, moi, je suis dans ce monde-là, je suis avec mes gars et j'ai pas envie que ça bouge, frère. Je vois. Et du coup, pour euh, votre chaîne, vos contenus, vos bails, vous, vous avez des projets, vous avez une direction, que vous avez envie de prendre, il y a des choses qui vous inspirent, des trucs ouais. que vous avez envie de faire, des trucs que vous avez peut-être un peu moins envie de faire maintenant, c'est quoi le bail Moi, j'ai un tu vois, tu vois par exemple on a fait une interview il y a pas longtemps avec Mehdi ouais. et là on passe en interview et moi j'ai honte de passer en interview parce oh que j'ai l'impression qu'on okay. n'a on a pas fait assez de trucs. Et en vrai là j'aimerais que nos prochains projets ils soient ils impactent vraiment genre, les gens qu'on aime, notre communauté et tout ça tu vois. Mm. Et on en vrai, là en events, faire des bails Pas que des events, en vrai on a organisé, on a organisé ça fait, ça, les deux dernières éditions les, du Sneaker Event on les a organisées en entier tu vois. Mm. Et c'était lourd, et mais... On veut faire plus. En fait. Ouais, ouais. Tu vois, j'ai envie, de... envie qu'on... En vrai, on s'en parle souvent, mais on a envie de faire des vrais trucs qui changent un peu le jeu, tu ouais, vois, ouais. qui voilà, permettent à... à des nouvelles personnes de rentrer en contact et d'utiliser les contacts que nous, on a en vrai. Ouais. Parce que maintenant, on a, on a un carnet d'adresses et les marques nous font confiance. Mm. Et là, maintenant qu'on a ouvert la porte, on a envie de faire... Hey, rentrez tous Vite, <rire> <rire> vite, vite Ouais, en vrai, tu vois, ouais, ouf. <rire> Et on... en vrai, on travaille sur un projet... Le gros projet sur lequel on travaille, c'est un projet comme ça. C'est pas forcément contenu et tout. Parce que mmh, contenu... Bien sûr Genre ça va toujours être... On a envie de faire ça, on fait ça. Ouf. Mais on a envie à côté de pouvoir créer ce, oh. ce truc... Ce euh, pont. Ouais, ce pont, tu vois. En, en vrai, il y a une, un petit truc... Vas-y. Qu'on a fait, qui allait un peu dans ce sens-là. Ouais. C'est le projet qu'on a fait, euh, Lacoste, mmh, avec euh, les gens qu'on a ramenés, tu vois, et qu'on a fait bosser sur une campagne. Très bien. C'est le genre de truc euh, vers lequel on euh, prend son temps à aller, tu vois. C'était quoi en Plus en massif. Un petit peu en détail, ce truc -là, la cost il Le projet. Bah en gros on avait un, on a on a été en contact avec la cost ouais. euh, pour un, pour le lancement d'un produit et bah, genre plutôt que nous prendre le produit et de faire du contenu avec, on s'est dit que ça serait cool de de mettre en avant la communauté et bah de mettre en avant les créatifs en vrai, donc on a lancé un appel sur, sur les réseaux. Et on que ce met... soit eux qui fassent euh, la... Ouais. Et du coup, on a sé... enfin, la commu a sélectionné ouais, les gens euh, un, euh, une styliste, une maquilleuse, deux euh, mannequins, un DA et un photographe vidéaste. Oui. Et ils sont occupés de la campagne, euh, Quel... enfin, de, Quel... la campagne de, la, de la vidéo. Quoi. Et en vrai, le budget qu'on a récupéré, on leur a dit « Eh, donnez, et vas-y, euh, faites, faites ce que vous avez on, ouais. les, on les a accompagnés sur... La, sur euh, tout ce qui était administratif, création de statut etc. C'est ah, parce et qu'il y en avait et... qui n'avaient pas de statut et tout. Ah, et voilà, après c'était parti. et eh ben... ça là Ça c'est noir ça Et en vrai... Ça c'est ça, noir, ça, ça, parle, ça, ça, ça. me ouais, parle, tu vrai, vois. En vrai, c'est peut-être un peu spécial de dire ça comme ça, tu vois. genre Ce qu'on fait genre, en vidéo, c'est archi cool. Moi je, je kiffe mm -hmm. réellement, tu vois. Que ce soit les lives, que ce soit à partir euh, dans, des, dans des villes avec mes potes, euh, genre, faire, faire tout un tas d'activités, recevoir des... Genre des gens ouais, ouais, ouais. que j'ai vus quand j'étais petit et tout. Genre c'est d'art, mais j'ai envie aussi qu'on fasse des trucs où... Genre, tu sais, je peux dire à... Une fois que tout ça c'est fini, je peux dire à mes darons, et je peux dire à mes enfants, genre... Euh... Ton père, il a fait un truc... Euh... La postérité Genre il a ah, fait ouais. un truc qui qui a fait... Bah en fait, en vrai, qui a fait avancer le mouvement, tu vois. Mmh. Et je trouve ça trop important. La tête d'homme, la pub, c'est trop, j'ai des frissons. Tu sais qu'elle est, elle est énervée. Hein et la pub, c'est... J'avoue que j'avais pas vu, vu. c'est son... énervée. Hein c'est Wavy à la prod', hein tu vois, ah on a le son Ah pardon, excuse-moi. All the Putain, énervé. Ouais, ce qu'ils disent dans le chat, incroyable la vidéo d'ailleurs. C'est Ils allez, ref, sont bon, plusieurs ouais. à le penser. Ah euh, Ça c'est euh... des trucs frérot. Ah, c'était d'art. En vrai, tu <rire> moi ça m'a ah, ouais. Faire participer à la communauté jusqu'au bout, tu vois, et te donner la chance à des gens comme ça, c'est trop lourd. Et bah et franchement, plaisir. ils étaient inspirants même de les voir bosser de ça. C'était trop, trop bien, frère. Bah C'est trop trop énervé. Bah sur ces quelques parents, on arrive à la fin. Let's go, go <rire> Franchement, superbe émission. Je suis trop, trop heureux. Vraiment. Du bruit pour Zach, mesdames et messieurs, dans le aussi <rire> Ah en plus, non. lui aussi, il a un parcours noir, je suis chaud, on ouais. fait un Camino Club. Voilà. Oh, Merci Je viens quand vous voulez, il n'y a pas de est problème. Est-ce que tu es libre le dernier On prend le rendez-vous maintenant, le euh, dernier mercredi du mois. Dernier mercredi du mois, en plus je suis sur Paris, oui. Let's euh, go Dernier mercredi du mois, et mesdames et messieurs, et Camino contre, Club, je, je, je viendrai, parce que la veille je fais accord au Libre, donc je suis là le mercredi également, ça m'arrange. Par contre, il faut que je vous fasse une dernière confidence, il est archi pas sur le chat depuis tout à l'heure, il est sur News Maxi Foot. Je n'ai pas menti Bon on arrive à la fin, vraiment c'était de la frappe atomique, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu, etc. J'espère que ça vous a fait plaisir de vous exprimer, discuter des trucs d'actu, des trucs de votre histoire, des trucs du futur même, etc. Donc c'est très très lourd, j'espère que ça vous a fait vraiment plaisir, j'espère que dans le chat également ça vous a fait plaisir. Comme d'habitude la Rediff sera disponible, c'est simple, si vous venez d'arriver, elle est disponible gratuitement. Sur Twitch, dès qu'on va couper dans 3 minutes, si oh vous êtes pressé. Elle sera disponible demain matin, euh, enfin, ou dans l'après-midi, sur ma chaîne YouTube d'hab et euh, pour le reste on se retrouve la semaine prochaine ce sera le premier artiste de la saison genre ça captain rochard <rire> ouais, ça va être de la frappe ça va être de la frappe donc je remercie encore une fois camino tv je merci remercie tous les frérots qui sont venus ici merci je remercie tous les frérots merci qui étaient Jean. là dans le chat les yes. merci la régie ça a y duré 4 minutes c'était noir les c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine les amis suivez zack partout c'est noir bye. That's <laughs>